Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce samedi matin ah, Bilou, tu es le premier. <rire> ah, tu es vraiment méga attaqué, quoi. Je... Tu rigolais pas. Bon, est-ce que tu peux taper sur le petit bouton pour rejoindre le live Bonjour à tous. Salut Yannou. Salut Alex. Tu étais pas au boulot Alex. C'est pas bien. Tu me dit que tu étais au boulot. <rire> Ça va chez vous ce samedi matin Vous n'êtes pas en train de pédaler comme des dératés là tous pour profiter des 100 km à la ronde. Bah alors Bilou, que j'ai vu que tu étais connecté, tu arrives à joindre le, le live Ah oui, <rire> coucou, coucou baron, salut Gérard, ça bosse pour moi, ah oui bah ça bosse dur <rire> devant le live de Josette, bon allez, on va inviter les si je savais bien, non, raté Hum, hum. Alors attendez, pourquoi ça bug encore Non. <rire> il, y quand même, Milou, il y a quand même des gens qui sont venus exprès pour entendre un salut toi en direct. Mais j'arrive pas à te... Euh... Oh, c'est tout rouge ah, Qu'est-ce qui se passe voilà, oh je, me doutais que ça prendrait la... <rire> je me doutais que ça prendrait la caméra de face, donc j'ai mis un petit scotch rouge dessus. Ah oui, bah oui, il ah, fallait ah, garder ta... Hashtag anonymat, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Comment vas-tu verra, Josette Céline ah oh, il y y la, y a banane. la banane, salut Je ne même pas, je même pas. <rire> bah ouais, fait, me... bah moi je l'ai. Oh, Et ouais, ça, ça, tu peux pas tous les avoir non plus. Quoi. Mais moi je n'ai plus de gapettes euh, bilouque. Hein. je me suis fait dévaliser, il faut que je le refasse. Hein. Ah bah tiens, bah, c'était regarde... une, de... une de mes questions. Euh, combien est-ce que tu t es, t en as produite au final, tu sais pas Je crois que la dernière fois qu'on avait discuté, c'était une trentaine, je crois. Oui mais je sais plus quand c'est qu'on on a discuté. Je sais plus. C'était il y, <rire> y a longtemps, voilà. Mais ça s'est un peu calmé. Au début, c'était assez, c'était comme des ouf. Et puis là, ça s'est un peu calmé. Mais. Ouais. Mais, mais ouais, je sais plus. J'ai dû en faire 3 quatre depuis. Là, j'en ai deux, je crois, qui doivent être imprimés. Donc euh, ouais. Bon, il ouais, y, y a les gens qui sont venus. Je sais pas si t'as entendu. Ils sont venus extraits pour entendre ton salut toi. Donc euh, <rire> va falloir, euh, va, va falloir le, le faire en direct. Bah hein. oui. Alors j'ai raté mon coup là. Bah oui. Bon, on recommence. <rire> Salut toi, Allez, tu vas bien euh... <rire> En plus, c'est pas mon micro d'habitude, là c'est le kit piéton de mon téléphone parce que les lives Insta c'est frustrant, tu, tu, peux, tu peux pas utiliser ouais. tes, tes caméras, tes webcams, tes machines, c'est straight on the phone. Bah ouais, tout ton matos de ouf, tu peux pas. Bah non, voilà, c'est ça. <rire> Super frustration, hein. <rire> bah ouais. Mais ça fait bizarre de parler à des, des, des choses qui ne bougent pas. <rire> oui, bah oui, je suis désolé. Attends, attends, ça peut bouger, ça peut attends, bouger. Attends, est-ce que... Regarde. Ça peut bouger Voilà, ça bouge. <rire> C'est Oui, c'est un, hein. <rire> un peu nul. C'est Mais en plus, c'est tout flou. Enfin, chez moi, c'est tout pixelisé. Donc, je ne sais pas si les gens y voient. Est-ce que je peux accrocher dans mon mino à l'envers Non, non, je laisse tomber. Bon, bon, est bon euh, <rire> il est où le déguisement Bah, ouais, tu avais, avais parlé d'un déguisement. On est super déçus, là. Ah, oui, non, non. Je... Non, mais je... oui, oui. Je ah, c'est vrai que c'est tout pixelisé, là. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon Wi-Fi Il est tout pourri. Bah, je sais pas, ton Wi-Fi, t'as 4G. Et... C'est la banlieue parisienne. Hein, et et, et, et... <rire> mais la voix passe bien, quand même oui, t'inquiète la voix, bon, ben voilà, ben bah, voilà, <rire> voilà. c'est bon. tout le mieux. <rire> bon, je vais commencer par poser des petites questions, parce qu'il y a plein de gens qui te connaissent, mais il y a, je trouve qu'il y a plein de gens qui ne savent pas non plus euh, quitter et, et, et moi j'ai plein de questions, enfin, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas de toi. Salut. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter Eh ben, salut, je m'appelle euh, Bilouk, on va dire, hein <rire> <rire> oui. euh, je peux pas mettre de bip euh, quand tu parles, alors. Euh... J'ai 43 ans et puis comme beaucoup beaucoup de gens, euh, vraiment beaucoup de gens, euh, je, je me déplace à vélo. Euh, J'insiste là-dessus parce que euh, c est, c est, ça, ça a trait à une discussion que j'avais eu en, en message privé sur Twitter où quelqu'un me demandait, euh, Rabbit Ball, me demandait.. Euh, T'as pas l'impression que la cyclosphère, alors la cyclosphère, c'est cette espèce de bulle, de petite bulle de, de cyclistes qui partagent des choses sur les réseaux sociaux et, euh, et, et qui, qui, qui viennent alerter aussi pour certains, les autorités locales, tout ça. Enfin, c'est, voilà... Euh, c'est une nouvelle forme de militantisme, c'est-à-dire que ouais. tu n'es pas forcément dans une association, tu n'es pas forcément à la FUB, euh, chez MDB, euh, pour, pour les Franciliens ou des choses comme ça, mais euh, tu es actif sur les réseaux sociaux pour venir euh, alerter les autorités euh, sur euh, tel aménagement, tel comportement, euh, voilà, et sur ta condition de cycliste urbain ou urbaine euh, au quotidien. Quoi. Voilà. Et donc, il euh, y a une toute petite bulle qu'on appelle la, la Vélosphère, que, Ouais. C'est Alexis Magnaval, un journaliste qui avait, appelé, qui avait inventé ce terme, et c'était vachement, ouais. vachement, vachement mignon, en fait, euh, sur cette toute petite bulle de, de, de cyclistes urbains et urbaines du quotidien euh, qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Mais cette petite bulle, c'est vraiment euh, un, un microscopique appendice de euh, ce que représente la communauté en général. C'est-à-dire que, ouais. en gros, 99,9% des gens qui se déplacent à vélo, n'en parle pas sur les réseaux sociaux, ne sont pas euh, du tout actifs sur ce sujet, de la même manière que toi, quand tu vas prendre ta voiture, tu vas pas aller raconter ton trajet en voiture, ou, ou quand <rire> oui. tu vas prendre les transports en commun, tu vas pas forcément en parler. Voilà. En fait, c'est un peu la face visible de l'iceberg vélo, la vélosphère. Euh, exactement, exactement. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis elle est assez mouvementée. C'est pour, pour ça que vous avez toujours l'air un peu revendicatif, parce en fait, les gens qui sont là veulent vraiment dire des choses, tous les autres ne disent rien mais ne font pas rien non plus. Quoi. Alors on n'est pas, pas tous revendicatifs de la même manière, c'est vrai que ouais. euh, chez les cyclistes présents sur les réseaux sociaux, il y a, y a pas mal de piliers, euh, de gens qui sont très très actifs, qui sont pour certains toujours systématiquement dans la revendication. Et, mmh. et ce n'est pas la base de ma démarche personnelle, c'est-à-dire que moi, je, je, je pars du postulat de départ que c'est quand même vachement bien de se déplacer à vélo. C'est quand même bah ouais. super et sympa. Donc... <rire> Pardon. Et donc, euh, à quel moment tu t'es mis euh, au vélo slash vélo taf C'est peut-être pas au même moment, mais... Euh, alors, euh, je me suis mis au collège, en fait. D'accord. Dès la sixième. C'est tout con, hein. j'étais à 400 mètres du collège, hein. mais euh, c'est juste que ça ne m'intéressait pas de perdre du temps à marcher, ça allait tellement plus vite à vélo. Et, ouais. et voilà, l'histoire a commencé là, c'est-à-dire euh, la 6 une petite ville de banlieue éloignée, très éloignée de Paris. Enfin, euh, tu, tu faisais 3 km, tu étais dans le Loiret, donc c'était vraiment ce genre de ville très paisible. Et voilà, petite ville de banlieue, je ne sais pas, il n'y avait quoi, même, pas, même pas 10 000 habitants, il y avait un seul collège. Et euh, ouais. j'y allais à vélo, il y avait des... Je me souviens, il y avait des râteliers à vélo. Alors, les râteliers à l'ancienne, tu sais, c'est des trucs en béton où tu, tu poses ta roue avant et puis tu accroches ton vélo à lui-même parce qu'il n'y a pas de, de point fixe. Mais il y en avait des centaines. Ouais. Il y en avait des centaines. Et euh, c'était une espèce de culture générale chez les gamins de l'époque parce que c'était plus rapide que de marcher pour venir en collège, tout simplement. Donc, j'ai. Je n'ai pas, ouais, pas vraiment mentalisé cette chose-là. Euh, ça s'est fait naturellement parce que je voyais que tous ces râteliers à vélo, ils étaient pleins à craquer. Et euh, pourquoi pas faire comme les autres et Effectivement, c'était ouais. tellement plus pratique et tellement plus rapide. Quoi. Et donc, tu as, as, euh, as toujours eu cette pratique vélo au quotidien Parce qu'en fait, souvent, les gens, enfin, les, enfin, on apprend à faire du vélo gamin, on en fait peut-être euh, voilà, pour aller au collège parce que c'est dans le village d'à côté. ou ouais. Ça dépend si on est urbain ou pas, enfin euh, si, si on habite en ville ou pas. Euh, parce qu'on peut être très bien, bien urbain en habitant la campagne aussi. Euh, bref, mais euh, du coup, et souvent on perd en fait, à partir du moment où on va au lycée ou faire des études, où on bouge, etc. On perd cette habitude en fait de faire les choses à vélo et on s'y remet plus tard. Ça m'est euh, arrivé. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de gens comme ça à qui il y a une grosse phase avec les études, euh, etc. Après la, la reprise du taf, euh, bah, c'est exactement 10 ans, tu pas de vélo. Ouais. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, euh, euh, au milieu des années 90, je suis monté à Paris pour faire mes études, et mm -hmm. j'ai pas du tout eu ce réflexe de monter mon vélo. Mais euh, c'était, à la limite, c'était presque un, quelque part un interdit inconscient dans, dans ma tête. Ouais. Euh, je, je, je, ouais, je, je le, je, Après, il je... y a, a peut-être beaucoup de nouveautés d'un coup, tu vois, euh, un nouvel environnement. Donc tu te dis, bah, Paris, c'est le métro, je fais comme tout le monde et tu penses même pas. Mais complètement, là, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans ma petite chambre de bonne de 4 mètres carrés, là. Ouais. Et, euh, ouais. et puis c'était métro-boulot, euh, enfin métro-école-dodo, voilà. Et, ouais. et, et, et en fait, c'est complètement... C'est complètement bête parce que finalement, le, le, la rentabilité du, du déplacement à vélo euh, dans la ville où j'étais euh, par rapport à la marche à pied, euh, la ville où j'ai grandi pour aller au collège et au lycée, évidemment, elle était meilleure, mais elle était absolument décuplée euh, à Paris à Paris, tu vois, j'avais mmh. ma piole de bonne euh, du côté de Port-Royal euh, dans le 6 e arrondissement, et il fallait ouais. que j'aille euh, à Issy-Molino, à mon école. C'était un peu une tannée, quoi. C'était des RER, métro, plus bus, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Et, et, et je mettais, je mettais <rire> plus d'une heure porte-à-porte -porte pour faire... Euh, finalement, 7 km 7 km toi-même, tu sais, c'est 20, oui, 20, 25 <rire> minutes, quoi. Ouais, bah oui, et ça, je jamais venu à l'esprit, quoi. C'est ça qui est dingue. Non, je l'ai vais... Après, ce n'était pas dans la culture, non Non, plus, parce qu'à euh, à ce moment-là, de... moment je n'avais peut-être pas formalisé euh, dans ma tête euh, cet amour inconditionnel de ce moyen de transport. C'est-à-dire oui. que je le faisais juste par pragmatisme, comme tout un chacun. Et, ouais. euh, et je n'avais pas vraiment euh, réalisé. C'est plus tard que j'ai pris une claque, parce que, voilà... Euh, à la fin des années 90, j'ai commencé à bosser à Paris. Et puis, okay. et puis là, il y a eu les grandes grèves en 99, où je commençais, ouais. où je commençais à bosser. Et, et là, ça, forcément, je n'avais pas le choix. C'était soit y aller en roller, soit y aller à, à vélo. Et là, j'ai réalisé que même en roller, j'allais plus vite que dans les transports en commun, qu'il <rire> qu n'y avait plus, parce que c'était la grève totale, tout était paralysé. Ah ouais. Et puis le vélo, euh, royal au bar, quoi, beaucoup plus confort, et puis, et puis dans une légalité un peu plus grande, parce que à roller, tu as toujours tendance à aller te mettre sur le trottoir et tout ça, puis finalement, c'est un peu interdit par le code de la route. Enfin, voilà, le, le, la, la problématique des rollers, euh, c'est... Euh, c'est comme la problématique des trottinettes jusqu'à il y a très peu de temps quand Elisabeth Borne a, a fini par légiférer sur l'usage de la trottinette. Mais c'était il y a quelques mois et jusqu'alors la trottinette, c'était un la trottinette. Oui, on dit ça, trottinette. Oui, ouais, ouais, trottinette, trottinette, trottinette électrique. Euh, jusqu'alors, c'était euh, ça n'existait pas dans le code de la route, c'est ton ouais. ouais, c'est un gros fourre-tout quoi, les skates, les les, euh, les les les patins, les rollers, voilà, les, les Tout ça, c'était ah, dans ouais. un voilà, un petit petit bazar on n'en parlait pas trop. Et complètement, mais les mais... grèves c'était en 95, euh, il y a an vraiment... Alors, euh, euh, 95 ouais. et 99, hein, euh, ouais. souvenez-vous. Donc, ouais. euh, du coup, toi, tu t'es mis aussi suite à une crise, finalement. Euh, donc, c'est peut-être, en fait, il y a peut-être plein de gens qui vont s'y mettre un peu comme toi, euh, mais en 2020. Quoi. Bah, bah, en fait, en ouais. fait c est, c est, ça a été le cas cet hiver, justement. Ouais, ça fait complètement écho ouais. à ce qui s'est passé. Euh, cet hiver oui, déjà, mais... à Paris, oui. parce qu'à Paris, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont fleuri euh, euh, sur les pistes cyclables, euh, beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes, beaucoup, beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, j'ai remarqué récemment, euh, dans cette période de confinement, euh, et puis après euh, cette semaine de déconfinement, que je voyais beaucoup, beaucoup moins de trottinettes que précédemment. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ah. Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être parce que les trottinettes, c'est un mélange transport en commun et c'est un combo en fait, peut-être Oui, alors oui, pas. oui à l'instar ouais. des, des, des, des vélos pliants type Brompton et compagnie, ouais. euh, ça permet de faire de, de la multimodalité. Ouais. Et c'est ça, un truc multimodalité. <cười> Donc du coup, tu t'es mis en 99 pour aller à ton, à ton taf. Voilà, mais avec… Partir... Euh, Donc en avec fait, toi, euh... tu faisais… Comme avec euh, avec parcimonie tu vois euh, ça a ouais. commencé doucement au départ ça a commencé pendant les grèves et puis euh, après euh, bon c'était bien pratique aussi le rer tu vois j'allais bosser vers Puto. Ouais. donc euh, j'habitais euh, à côté de la place de la Nation euh, euh, Nation la défense en ouais, rer tu ouais. Ouais. en rer c'est 15, 15 minutes <rire> quai, quai. voilà ouais. tu, tu, tu peux ouais. pas lutter même en voiture même bah, en, oui, oui. limite en hélicoptère tu peux pas quoi donc euh, le calcul euh, le calcul de temps parce que en fait la base de ma démarche c'est pas du tout une démarche euh, euh, soucieuse de l'environnement euh, enfin, je suis très content je suis très content euh, ouais. d'aider à faire respirer ma ville à ne pas prendre ma bagnole ou euh, quand je prends mon, mon vélo euh, je, je, je prends ça vraiment comme un bonus euh, extraordinaire mais c'est pas du tout la base de ma démarche la base de ma démarche je pense que c'est la même que, que tout le monde c'est euh, d'optimiser tout simplement, mon, ouais, mon efficacité, quoi. Mon, ouais, voilà, c'est ça. Mon, gain de temps. Complètement. Et à l'époque, ouais. voilà en habitant près de la Nation et en allant travailler euh, au pied de la Défense à Puto, bah, j'avais rien de mieux et de plus rapide et de plus efficace euh, que ce fameux RERA. Euh, en un quart d'heure, quai à quai, j'étais euh, ouais. euh, à Défense à Grande Arche. Donc, euh, euh, j'y allais mollo, on va dire, sur le vélo. <rire> et Mais tu t'y étais mis quand même, ouais. Et donc, à partir de quel moment tu t'es. Tu t'es plus euh, senti vélo tafeur. Et, et, et ben, euh... Quand je me suis euh, quand j'ai changé de, de lieu de travail, tout simplement, je me suis retrouvé ouais. au bas du 15e, du côté de la porte de Versailles. Et puis là, bah, mm -hmm. j'ai découvert que j'avais pas du tout un trajet direct, qu'il y avait minimum un changement et que ça me prenait une heure porte à porte. Alors ouais. que mon trajet euh, vélo, suivant les itinéraires que je prenais, il prenait 10 km au plus court, mais le plus court à vélo en ville, c'est vraiment pas euh, l'assurance d'avoir euh, le trajet le plus agréable et le, le plus ouais. protégé. Et, et, et en plus, euh, plus court ne veut pas dire plus vite, euh, parce qu'en fonction des cycles de feu et tout ça souvent oui. intérêt à te rallonger. On voit de... que tu as souvent la chkoumoune avec les feux toi. <rire> <rire> dans euh... les vidéos. Oui, oui, bah, bon. C'est un peu ton truc quand on voit plusieurs alignés, il y a toujours un commentaire sur les feux. Quoi. Oui, bah oui, parce que.. Bon, verraté, il faut, faut, là. Faut, faut préciser que j'ai tendance à les respecter hein, comme, les oui, oui. De... en vidéo. Voilà. <rire> le reste, on ne saura pas. Ah, on saura <rire> On peut pas savoir. Non, non, ça m'arrive griller aussi. Euh... Pas forcément euh, consciemment, d'ailleurs. Enfin, pas forcément euh, volontairement. Euh, ouais. euh, voilà. Euh, les, les, les quelques feux que je grille, souvent, c'est parce que je vais jouer avec l'orange. D'ailleurs, euh, mmh. quand je joue avec un feu orange, je me prends des feedstorms sur les réseaux sociaux après. Parce que j'ai l'honnêteté <rire> de, de, de, de, de le montrer après. Dire. Euh, oui, ouais. De le Oui, de le montrer. Voilà. Euh, on a tous nos travers. Et voilà, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont... Euh une espèce de religion du grillage de feu euh, euh, parce que bon, ça renvoie à ce débat, voilà, le feu rouge euh, c est, c est, ça a apparu à partir du moment où il a fallu réguler le flux automobile et, et absolument pas le flux euh, des mobilités douces euh, telle qu'était le vélo déjà avant l'apparition de l'automobile d'ailleurs Et donc du coup, alors on revient euh, à, sur l'historique, donc tu t'es mis finalement euh, plus euh, un vélo euh, régulier, quand, quand as changé de travail c'était en quelle année ça Là, on était, on a déméné. Alors, j'ai une phase de transition. Euh, je me suis mis à bosser euh, pas très loin des Champs-Élysées, pas très loin du, du rond-point des Champs-Élysées. Et, okay. et, et là, j'ai eu des, j'ai eu, j'ai eu un problème au travail. Un matin de grève, je fais un travail qui exige que je sois extrêmement ponctuel. Sinon, ça fout une zone pas possible. Et, et, et euh, ce matin-là, il y avait une alerte, euh, une alerte à la bombe sur le métro, la ligne 1. Voilà. Je prenais la ligne 1, c'était pratique aussi, ça me prenait euh, un quart d'heure euh, de porte de Vincennes euh, à Champs-Élysées-Clémenceau. Sauf que euh, tout était arrêté. Et donc, euh, bah, je suis remonté au plancher des vaches et je suis allé bosser en courant. Et je suis arrivé 10 minutes en retard... Et j'ai pris un avertissement. Voilà. Euh... ouais mais tu avais, avais un papier de la SNCF, quand même, qui euh, la, la, RETAP, ben la RETAP. Oui, mais <rire> j'ai oui, oui, pris... Alors, je suis allé le chercher plus tard, effectivement. Mais mm. j'ai pris un avertissement. Et j'ai eu très mauvaise, parce que ça s'est mis euh, sur mon dossier euh, de salarié, tout ça. Donc, euh, ouais. et, et, et là, ça m'a foutu une claque. Et je me suis remis à faire ce trajet à vélo. Euh, pas tout à fait tout le temps, hein, plutôt euh, occasionnellement. Mais... Euh, L'axe de la rue de Rivoli, en fait, hein, voilà, je dévalais de ouais, la Sion à Bastille, et puis ensuite la rue de Rivoli euh, jusqu'à la Concorde, et puis je remontais jusqu'à Chambéry-Clémenceau. Mais au moins, tu étais indépendant, quoi. Bah, C'est-à-dire que. cest c'était toi que. Voilà, ouais. c'est la magie du vélo. Alors, à l'époque aussi, ça me prenait plus de temps euh, que le métro, parce que j'avais une liaison directe de métro, voilà, c'était 15 mmh. minutes. Hein, donc, euh, je ne pouvais pas le battre en fonction de la circulation, et voilà, et on parle de ça au tout début des années 2000. Donc, euh, la rue de Rivoli, ce n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui depuis. Euh, ouais. à un an, un an et demi, mais euh, en termes de cyclabilité, j'entends. Euh, donc, je n'étais pas gagnant en termes de temps, mais j'étais gagnant euh, en termes de certitude euh, d'arriver, euh, voilà. On le dit toujours, mais à vélo, quand tu te déplaces à vélo, à partir du moment où tu sais quand tu pars, tu sais quand tu vas arriver. Ce qui n'est pas le cas du tout des transports en commun, et ce qui est ouais. évidemment encore moins le cas euh, euh, en voiture. En voiture oui. euh, ouais. Sans animosité par rapport à la voiture. Hein. Mmh. Ça, ça, ça m'est arrivé pendant euh, une dizaine de mois d'aller bosser en voiture, donc de nation à, à, au bas du 15e à la porte de Versailles, parce que j'étais euh, physiquement, euh, j'avais une épaule très fragile, qui n'arrêtait pas de se démettre. Et donc je redoutais les transports en commun de me faire bousculer tout ça, mais ça a ah oui. été la pire période de ma vie jusqu'à ce que je me fasse opérer après. Mais ça a été la pire pas de ma vie parce que euh, suivant les matins, je pouvais mettre 45 minutes, ce qui est complètement nul pour 10 km à vol d'oiseau enfin, même pas à d'oiseau <rire> mais c'est 45 minutes, enfin, 10 km en bagnole, c'est absolument abject euh, comme calcul. Tu peux les courir pratiquement, aussi, <rire> <en> oui, <rire> complètement, mais, oh, mais, mais mais mais mais mais. Certains matins, je mettais une heure et demie. Quoi. Donc, euh, et ouais. puis le soir, soir c'était encore pire. Hein. Je ne compte pas le nombre de soirs où j'ai mis plus de deux heures à faire ces 10 kilomètres. Euh, ouais, ouais. Là, je pense que c'est le moment où ça m'a vraiment euh, convaincu d'un usage euh, euh, beaucoup plus rigoureux. voilà puis là, on est au début des années de 2010, où vraiment là, je suis devenu... Euh, euh, un, un, un, un, un, un, un, Complètement rigoureux, voilà, c'est devenu... Mon... C'est là que est devenu vélo-taffeur, euh... voilà. voilà, et pas... Et pas... Que eu ton badge. <rire> peut-être, oui, peut-être, oui. Puis c'est l'époque c'est l'époque où je me suis connecté au forum vélo aussi, où j'ai appris, ple appris plein de choses, parce que quand tu vélo -taf tout seul comme ça dans ton quoi, que mmh. comme, comme 90% des gens qui se déplacent à vélo, finalement, euh, t'es pas... Euh, tu ne bénéficies pas du fait de ce phénomène de réseau, d'entraide de, de, et de conseils et tout ça. Et euh, bah, Vélotaf.com, ça a été le premier portail vraiment qui, qui, qui offrait aux gens de, ce, de, de discuter entre eux et tout ça en termes de dépassement vélo. Et c'est une mine d'informations, ça reste encore aujourd'hui une mine d'informations, c'est le portail ouais. francophone qui parle de, de, de des déplacements vélo le, le, le plus gros au monde. Hein, et, euh... et c'est Forum Vélotaf Oui, c'est ouais, ouais, ça, ça, Forum Vélotaf. Forum... Ouais, les gens trouveront, Attends, Ou... tu tapes Vélotaf dans Google. des Oui, ça être... oh, ouais, tout oui tout mais ça. complètement, là tu ouais. vas tomber <rire> à un milliard d'occurrences parce que c'est vraiment, euh, c'est très riche en conseils, en informations sur euh, des, des problématiques d'itinéraire, des problématiques d'équipement. Euh, des des problématiques légales, tiens, je veux mettre une lampe euh, qui clignote à l'arrière, est-ce que j'ai le droit euh, mmh. euh, Oui, non. Devant, est-ce que j'ai le droit Oui, non. Voilà, la couleur des catadiotes, tout ça. Enfin, tout le monde se pose plein de questions. Et puis... Ouais. Et puis euh, ce qui est vachement bien sur ce forum, c'est que ça ouvre aussi sur euh, sur l'évasion à vélo et euh, et sur le, la longue distance aussi. Voilà, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça, c'est cette espèce de consanguinité ignorée entre le fait de se déplacer à vélo quotidiennement et du coup le fait de pouvoir tailler la route le week-end. Il y a tellement ouais. de gens qui ignorent qu'ils qu se font euh, qu se font des, des jambes euh, et une condition euh, euh, géniale à se déplacer quotidiennement à vélo. Même si tu as deux fois cinq kilomètres, euh, mais du lundi au vendredi, bah, le samedi, tu peux partir euh, tailler la route et aller te taper un cent kilomètres. Parce que c'est possible, tu es tous les jours en selle. Quoi. Mmh. Tous les jours en oui, il y a plein de gens qui, qui ignorent leur potentiel euh, cycliste on va dire complètement complètement ouais, ouais. et ça c'est vraiment un, de, un de mes chevaux de bataille euh, à, ce, euh, à ce sujet ouais. Parce que... et euh, du coup il euh, y avait le forum belotaf et tout à l'heure c'est arrivé à quel moment je sais plus euh, comment oh, sur euh, le tard tout oh, toi et toi c'est toi qui t'es mis sur le tard ou le c'est le... moi ouais c'est -ce moi moi. Quand tu es arrivé, il y avait déjà une... cette vélosphère. C'était plus ou moins au même moment que le terme vélosphère est arrivé, ou pas Exactement, exactement. Moi, je suis arrivé, j'étais totalement inconnu sur Twitter. Et euh, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'avais créé mon profil, mais je n'étais pas tôt, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait Twitter. Ah, ah merci, <rire> je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. Ah non, fonctionne. mais c'est incroyable, <rire> c'est une espèce de secte, complètement. Et, et ça met vachement de temps à, à apprivoiser, donc du coup, j'avais pas de temps à perdre, et donc je n'y allais pas, je n'y allais pas. J'ai créé oui. ma petite page. Facebook, euh, je, vais ouais. je vais travailler à vélo, euh, baby look euh, <coughs> ça doit dater de, je ne vais pas dire une bêtise, mais peut-être 2013, un truc comme ça. Et pourquoi tu as créé une page eh ben Parce que je voulais rester anonyme, tout simplement. Ok. Voilà. Mais pour pouvoir en quand même échanger plus directement avec les gens du forum vélo taf etc. Enfin, oui, oui, c'est -ce ça. La page, c'était pour créer une communauté autour de la page ou est-ce que c'est... Euh, c'était pour... En pas. fait, à la base, c'était pas Bilook, c'était « Je vais travailler à vélo ». Donc, j'ai créé une page, mais j'aurais dû créer un groupe, en fait. Parce que... Ouais. Ouais, mais bon, à l'époque, on ne savait pas... Oui, puis il n'y avait aucune idée de, de me mettre en scène et que ça tourne autour de moi, absolument pas. C'était, je vais travailler à vélo, donc toi, Céline, tu pouvais y aller parce que tu adhérais au fait que tu allais travailler à vélo. Voilà, c'était ça le, le, le, postu... le postulat de départ. Et... Parallèlement, j'ai créé euh, ma petite chaîne YouTube, parce que oui, c'est ça. Donc c'était le même moment alors. Exactement, exactement, parce que là, tout d'un coup, pouf, euh, on entrait dans la puissance des réseaux sociaux, et, et que euh, ma nana m'a offert une petite caméra à poser sur mon vélo, et tout d'un coup, pouf, là, je pouvais euh, filmer mes trajets et partager des idées d'itinéraires avec des copains du forum vélotaf justement. Euh, oui. Le... Que du coup, ça faisait du concret d'avoir euh, une vidéo, parce que le... Le forum, c'était enfin, que de l'échange euh, textuel. Ouais, ouais, complètement. Alors que du coup, la vidéo, ça faisait un support de discussion, quoi, c'est ça Exactement. Oui, oui, c'est tout bête. Hein. Je crois que la, la première vidéo que j'avais euh, publiée et qui est, qui est devenue privée maintenant, c'était pour expliquer à quelqu'un du forum que tel accès sur les berges de rive gauche à Paris pour sortir, pour aller vers le, le port, euh, euh, j'appelle ça le port Franprix, c'est là où il y a les, les bateaux qui viennent euh, charger les conteneurs pour euh, livrer les, tous les magasins Franprix euh, de Paris c'est ouais. une enseigne de, de, de petits supermarchés qui, qui met un point d'honneur à, à ne pas se faire livrer euh, ces magasins parisiens par le réseau routier, mais euh, uniquement par euh, voie euh, fluviale. Et après, effectivement, une fois arrivé au port Franprix, il y a des, des camionnettes et, des, et des, des, des poids lourds légers, on va dire, maximum mm. euh, 12 tonnes, qui viennent charger euh, les camions pour faire un trajet. Euh... Bon, bref, voilà, c'était partie <rire> de cette idée. <rire> oui, oui, c'était le... <rire> le développement commercial de chez Franprix, merci beaucoup. <rire> oui, oui. <rire> On en voit plus responsable trop. Du, du pôle, euh, responsable du pôle, responsable du pôle communication. Qu que je raconte <rire> du pôle développement euh, durable, <rire> le pôle verdure. Bref, euh, revenons à... <rire> <Oui>. <rire> à nos mignons. Oui. Revenons à Ouais. Du coup. Ouais, C'était pour montrer donc un accès, euh, un accès à quelqu'un qui était sur le forum. Exactement. À la base, j'ai créé la chaîne pour ça, pour lui montrer quelque chose. D'accord. Voilà. Et puis après, euh, je filmais pas du tout mon quotidien à vélo, mais euh, au tout départ, mes, mes balades, en fait. Je filmais quand il y avait une belle lumière et tout ça, puis je ramenais ça à la maison. Et puis je me disais, tiens, je vais faire un petit montage sur fond musical, 4-5 minutes, pour, ré... pour condenser ma balade. Et puis ça avait plus vocation à ce que je montre ça à ma famille, à mes amis, point, point à la ligne. Quoi. Et, et là j'ai réalisé que finalement les cartes mémoire bah, euh, les disques durs ça se remplit euh, c'est pas comme les cassettes vidéo que si tu veux archiver ça te coûte très très cher en cassette vidéo et, et donc du coup je me suis dit bah tiens je vais, je vais filmer mes trajets quotidiens et puis je, je sans vouloir partager à la base d'ailleurs je vais les filmer et puis je verrai bien voilà, les itinéraires, ceci, cela et, et puis euh, au bout d'un moment je, je, je me suis retrouvé avec un disque dur qui était plein, plein à craquer. Donc il fallait que je fasse, ouais. il fallait que je fasse du ménage. Il fallait mettre sur le cloud. <rire> o, o, ouais, enfin, fallait que je, voilà, je, je choisisse. Alors je, je visionnais, on accélérait les images. Et puis quand il y a quelque chose que, que je retenais, la base de ma démarche c'était de dire, bah, tiens là c'est vachement beau, il y a une super lumière, euh, la route est super belle, euh, ok, je mets dans le dossier euh, joli joli. Euh, et puis au milieu de tout ça, il y avait des moments, effectivement, où il y avait des... des on va dire, euh, des mises en danger euh, mmh. qui, qui m'arrivaient sur la route. Donc ça, je mettais sur le, dans le dossier euh, « c'est pas bien <rire> ». Et, et puis, euh, au, au final, quand j'ai tout, tout fait le ménage, et que j'ai isolé juste les séquences que je voulais, j'ai pu effacer et refaire de la place sur mon disque dur, j'ai fait un petit film de, un petit film lol, à l'échelle de Pilou, c'est-à-dire, euh, mmh. c'est très long, ça fait une quinzaine de minutes, où j'ai mis cul à cul euh, toutes les crasses qui m'étaient arrivées sur la route toutes les mises ouais, en danger le euh... best of quoi ouais, et, le, enfin... le, et le worst of <rire> ouais ouais puis alors je te dis ça à l'époque j'avais j'avais ne euh, sais pas euh, 40 abonnés tu vois mm. mais euh, c'était juste pour l'archiver quelque part et dire voilà tiens en trois mois là j'ai rempli mon disque dur euh, j'ai retenu ça de pas bien pouf j'ai tout mis cul en fait c'est une mine d'informations le pas bien là pour euh, pour les gens qui veulent améliorer enfin euh, voilà les... qui, qui peuvent améliorer l'urbanisme en fait Complètement, et puis, et puis ouais. améliorer aussi ton, ta manière de rouler. C'est-à-dire que ça a été une grosse euh, psychanalyse pour moi d'analyser mes propres images. C'est-à-dire que je me, suis, je me suis retrouvé face, euh, tu, tu sais très bien comment ça se passe quand tu roules en ville euh, avec enthousiasme et tout ça... Euh, euh, t'es bien, tu es frais, tu as des jambes, euh, tu as la patate. Et puis il y a un peu cet effet, un peu comme si tu étais sur une moto ou un scooter. Tu vois. Tu, à un moment, tu sens que tu es en forme, que tu as de la puissance. Et puis tu vas t'affranchir de plein de choses, euh, tant au plan du code de la route que au plan de ta propre sécurité, finalement. Euh, mmh. Typiquement, j'ai en fait, été affolé, quand j'ai regardé mes propres images à moi, j'ai été affolé du nombre de fois que j'étais capable de remonter un poids lourd par la droite. Ah oui, Toi. mais en plus mais quand tu regardes une vidéo de gens qui font du vélo, vu que tu ne maîtrises pas, mais même moi, regarder tes vidéos, parfois en fait ça me fait bizarre quand tu passes des poteaux, tu te dis mais attends, il était vachement près des gens ou des poteaux, ou... Mais oui c'est oui. pas la même sensation quand tu ne maîtrises pas aussi, donc il y a aussi ce recul euh, à prendre, oui, oui. ou quand t'as des mecs qui font du Macaframa, tu sais, qui descendent les trucs en pignon fixe à San Francisco, <rire> et, ou qui <rire> font des alécames dans ouais. New York, j'aime ouais. ouais, <rire> bien regarder ça, mais <rire> 5 minutes, après, ça <rire> me nupe, tu est... vois, mais... Bon, on n'est pas, c'est pas aussi flippant <rire> quand on regarde tes vidéos, mais je trouve qu'il y, y a quand même euh, le fait, moi, d'avoir roulé à Paris et de devoir toi, toi rouler, je, je vois en fait ce que c'est. Et même en voyant tes vidéos, il y a quand même ce côté où vu que, que c'est pas toi qui as le guidon et t'as pas les mêmes distances non plus, enfin, la vidéo tu vois pas tout, t'entends pas parce que des fois on te voit pas assez tu te dis mais attends, ça trouve, on sait pas si tu regardes à gauche ou à droite Et oui, oui, oui, bien sûr Donc il oui, y, oui. y a plein ouais. d'éléments comme ça qui, qui nous arrivent pas nous, au Oui parce que c'est complètement, complètement subjectif, ouais. euh, oui. Je t'entendais pas euh, de, euh, quand ouais. tu roulais à Paris, euh, madame, monsieur, tu t'en parles pas beaucoup hein. Mais alors... Euh, de quoi Céline, mais... <rire> c'était quand même mais... La, la papesse du vélo à Paris. Hein <rire> papesse Non, mais attends, voilà. <rire> non. Non. J'étais la, la maman. La maman, oui. <rire> la maman du RDM. Ouais. Ah la là, du vélo, quand même. Hein, Pour celles et ceux qui ne savent pas, le RDM, le, le ride du mercredi à Paris, ça faisait partie des tout, premiers, euh, des tout premières... Euh, Communauté euh, rattachée aux réseaux sociaux, une page Facebook euh, suivie par des mmh. milliers de personnes. Et, et, et, et je. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et, et euh, de même que le PCR, d'ailleurs, hein, le paris bah, Oui, le PCR, beaucoup plus. Et, et, euh, et le, le RDM, qu'est-ce que ça me faisait du bien Qu'est-ce que ça m'a. Enfin, qu'est-ce que tu nous as donné de la joie du... autour du vélo Mais oui, mais oui. oui. Ah, c'est plus mais carrément, c'était carrément, carrément, ce super esprit que, que j'adore. Et. Euh et qui, qui m'a tellement séduit sur ce côté... Euh euh, communautaire avec le sourire, la banane on se prend pas au sérieux, on se fait plaisir on va rouler euh, tous les mercredis soir un, un, un parcours un peu déglingot euh, et puis il euh, et, et y a des gars, il y a des nanas et tout ça et puis c'était animé par une nana et moi je trouve que c'est vachement important ça que, change euh, tout quand c'est une nana ouais. mais non c'est alors, alors, c'est pas question de, c'est pas une question sexiste c'est une question euh, qui me ah hein. c'est quelque chose qui me, qui me taraude beaucoup c'est que euh, la représentativité de, euh, des femmes cyclistes sur les réseaux sociaux euh, est beaucoup moindre que celle des hommes, alors qu'elle n'est pas si moindre que ça euh, dans la réalité. C'est-à-dire que concrètement, euh, quand tu auras, euh, euh, alors après, il ne faut pas se mentir, quand tu auras 1% de mecs qui, qui, qui va partager des choses sur le <rire> développement, tu auras 0,1% de nanas qui vont qui vont partager ça, et bon, avec toutes les problématiques que ça engendre, parce que euh, peut-être qu'elles n'ont pas le temps, peut-être qu'il voilà, y a trop de charge mentale à la maison, et tout ça, évidemment. Mais, mais, mais le, le résultat, c'est ça. C'est une sous-représentativité de la communauté féminine à vélo. Euh, je, pour exemple, euh, ma douce et tendre épouse, euh, pff, jamais elle publie quoi que ce soit sur le vélo, très peu. Alors qu'en ouais. plus, euh, c'est une <rire> une professionnelle de la profession en plus, oui, en plus donc ouais. c'est dommage, <rire> c'est dommage. Mais à propos de ces ouais, mais on ne peut pas, euh, ouais. Ouais, on peut pas tout, tout faire. Mais après, il y a, les, y a des, quand même des groupes de filles qui roulent qui se sont créés ouais, Les go, euh, les, ouais, les go ouais. euh, anciennement, a, les, ça a quand même changé. Quoi. Les premières, bah, c'était euh, euh, Mars, comment ça s'appelait euh, Justement, Bidouquette, elle avait roulé avec elle. Ah là, là, là, là, là, là. Les pb-woman, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Je crois qu'elles existent encore, non Oui, oui, enfin, oui, oui, oui c'était les pionnières On en le la sang, matière. Oui. Ah, oui, c'était les ouais. pionnières. Et, euh, mais là, en fait, ouais, les... c'était le côté urbain, ride en soirée, etc. Mais c'est vrai que la, la, la, la, la communauté nana qui, qui vélo-taffe, euh, en fait, moi, j'ai jamais parlé de mes vélo-taf. Mais j'étais dans le RDM bah, parce que, en fait... J'étais graphiste en fait, c'est à la base, c'est pour ça ouais, que je ouais. me suis retrouvée à gérer le truc parce qu'en tant que graphiste, on m'a dit Oh, t'aurais pas le temps pour faire un peu un logo Ah oui, et je suis retrouvée à faire la cover Facebook, ouais, puis ouais. ci, puis ça. Et puis, ben, au début, j'ai fait mon premier âge, j'avais fait 20 bornes sur un vélo qui était pas à moi, qui était beaucoup trop petit, mais j'étais tellement fière ouais, bah oui. et d'avoir suivi les mecs. Mais en fait, ça se trouve, ils ont roulé deux ouais. fois moins vite, et en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, ben, je me suis retrouvée en fait à gérer parce que, bon, j'ai quand même un petit caractère, là. donc tu es arrivé dans, dans le RDM. Euh... Euh, parce qu'on t'a demandé de faire des logos. Ensuite, tu t'es retrouvé « Community Manager ». Et donc maintenant, c'est ça, maintenant, et ma peuse à la fin, et maman. Et voilà, voilà. et maintenant. Tu... Je dis ma maman parce qu'en fait, voilà, j'avais euh, à l'époque 28-30 euh, ans, ouais, et il y avait des petits jeunes de 18 ans qui arrivaient, ou même, même qui n'avaient même pas 18 ans, et on les acceptait pas, ou alors s'ils n'avaient pas de lumière ou pas de casque, ouais, euh, moi, ouais. je me disais, non, non, non, tu ne pas avec nous. Voilà, enfin, ouais. j'étais euh, la méchante maman. ouais d'accord, excellent. <rire> et, excellent. Mais qui poussait les petits poussins euh, parfois, genre allez, on y va, on tourne à gauche, on tourne à droite. Bref, ouais, non, non. Mais tu sais que euh, ça, ça faisait bon enfant. Ça a tristement périclité depuis que tu es parti hein. Enfin bon, tout le monde était triste hein, mais voilà, hein, ah, Je sais ouais, ouais, ouais. <rire> mais ouais, mais... Mais ouais, mais bon, non mais après enfin c'est les, les gens qui font un groupe, euh, tu vois, enfin euh, après euh, je sais enfin les gens qui étaient là au moment où moi j'y étais, enfin c'est ça que Paris en plus les gens ne restent pas forcément toute la vie à Paris, ouais, ouais, ils vite, <rire> surtout quand tu as 20 ans, tu es là pour tes études, tu es là pour ouais. euh, un moment défini, et puis après tu bouges bah, comme moi. Finalement, j'ai bougé. Moi, ça m'a brisé le coeur de quitter l'air Quoi, c'est un des trucs les plus difficiles à quitter à Paris, oui, oui, oui. oui. Mais euh... ah ben oui, ouais. oui, oui. moi j'en je, ai souffert humainement de ton départ, oh mais ouais, parce que voilà. À ce moment-là, j'étais encore très Facebook, tout ça. Je n'étais pas sur Twitter ah, oui. et tout. Et puis c'était ma but d'oxygène. Et puis cet esprit délirant, c'est ouais, ouais, c'était chouette, c'était chouette. Vraiment, j'ai découvert un esprit que je connaissais pas et euh... et. En gros, la culture schistole, alors les gens, ça leur dit rien, la culture schistole, oui, mais voilà quoi. Ça fait pas très vélos faire schistole, voilà. c'est pas deux <rire> choses qui vont ensemble. Non, non, mais voilà. Boire au cours dur il faut choisir. Voilà. <rire> oui, bon, Bois... je... Après conduire Voilà, C'était au, au, au finish. Au finish, voilà. ouais. Mais bon, il fallait quand, même, euh, fallait quand même rentrer chez soi après. <rire> voilà. Oui, c'est ça. <rire> bah, surtout si on habite loin. Euh. Oui. Bon, alors du coup, attends, dans, dans toutes mes questions, là, on a fait toute ta chronologie. Donc, euh, ouais, donc tu es arrivé sur YouTube. C'est là, c'est une des premières vidéos qui qu qu ont exposé finalement. C'est les deux que tu m'avais dit, les, les, les pas bien et la jolie jolie. Oui, bon, C'était deux alors, vidéos différentes alors, et ça a permis alors, de... Voilà, c'est exactement ce qui m'a agacé, c'est que euh, la Jolie Jolie, elle marchait pas bien du tout. Alors qu'elle <rire> ouais. me tenait à cœur, tu vois. <rire> et là, pas bien Caca Boudin, ouais. elle a 450 000 vues, tu vois. Et, ouais. et, et, et donc, ça, moi, ça me, ça me heurte parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai mis 15 minutes de pas bien Caca Boudin et que je me retrouvais face à une audience... Euh, phénoménal par rapport à mon audience personnelle hein. euh, ouais. toutes choses égales à... c'était viral quoi finalement oui. enfin, -ce que, viral, fait, tu non, 20... viral non mais il mais, mais y a des gens qui venaient regarder ça qui n'étaient pas du tout euh, ni cyclistes ni quoi que ce soit et ça venait les renforcer dans leur idée que euh, le vélo en, en ville, c'est super ah, dangereux, oui. c'est super anxiogène, mmh. voilà, et tout ça. Et moi, je fais partie des gens qui disent euh, le vélo, ce n'est pas dangereux, parce que euh, mmh. de dire que c'est dangereux, ça veut dire que tu représentes un danger pour les autres. Euh, quand tu observes les, les chiffres d'accidentologie, tu te rends compte que des euh, euh, cyclistes, ils ne tuent pas des automobilistes, ils tuent occasionnellement, mais c'est complètement anecdotique et ça se, ça se compte euh, sur les doigts d'un doigt. <rire> par an. Hein, Est-ce que est tu bien. des pigeons Voilà. <rire> On parle pas des gens. <rire> Peut-être. Coucou de PCR, pigeons <rire> aussi. Mais, euh, mais en fait non. Et, mais effectivement c'est risqué parce que les risques viennent d'ailleurs. Voilà, ils viennent d'ailleurs. Mmh. Ils viennent de, ouais. du comportement sur la route à 80%, de, de la manière totalement euh, ubuesque dont sont branlés certains aménagements cyclables. Voilà, je ne sais pas, genre des pistes sur trottoir avec des potelets partout, et puis dans des endroits tellement euh, populaires que forcément tu vas te retrouver avec un milliard de piétons sur, le, sur la piste, parce que ça a été mal pensé, parce que ça a été mal pensé, et puis parce qu'on a préféré piquer de l'espace aux piétons qui sont largement majoritaires à cet endroit là par rapport euh, à, la, à la chaussée, ou parce qu'on veut privilégier la fluidité de la chaussée. Euh, parce que je rappelle que, pour parler de Paris, hein, euh, à Paris, 50% des déplacements, ils se font à pied. Donc, il n'est pas question de piquer de l'espace au piéton à Paris. Ouais. Ce n'est pas normal. Euh, surtout quand tu te retrouves… Enfin, euh, j'ai un exemple à Besançon aussi. On a un trottoir. Euh, ils ont fait une bande cyclable sur le trottoir qui est obligatoire. Et la bande cyclable est deux fois plus large que l'espace alloué au piéton. Ce n'est juste pas normal. Quoi. Hum. Bon, bref. Euh, oui, c'est pas au piéton qu'il faut, qu faut enlever le… Mais non, mais non. Donc, ouais. ouais. Attends, j'ai l'heure. l'heure. <rire> oui ça va il y a encore du temps bah tiens, il y a justement des gens qui font coucou il y a des gens qui ont des commentaires mais en fait on papote tellement que j'ai même pas le temps ah de oui les oui regarder. je te gérer ça parce que là, moi je suis nul. la bonne info pour Franprix I have in the debilook je sais pas je sais pas si c'est une private joke ça vient ça vient de <rire> la cité de la peur le d'accord le les, les nuls les filles à vélo, c'est tout un pan de culture. Bah, du coup, ouais, les, les, les, les, les sujets sont en retard. Photo, cinéma, musique, c'est un fantasme très partagé et transgenre. Ok, bon Arrêtez d'être si mignon tous les deux, je n'arrête pas de sourire. Oh, je suis fou. Il euh, y a Raphaël qui dit coucou. Bah, Tiens, Raphaël, on parlait justement du RDM car il est un peu trop tard. Fifi. Bon, du coup, euh, donc cette vidéo qui était devenue euh, finalement. Euh, J'aimais bien ce que tu disais, en fait, je n'avais jamais fait la différence dangereux versus risqué. Oui. Le vélo c'est pas dangereux mais c'est risqué. Oui. Et je trouve ça super euh, intéressant de, de mettre ça en... Voilà c'est pas le même mot. C'est ben sur ouais. uh, vélotaf.com ouais. que j'ai appris ça tu vois. D'accord. C'est mon copain Improquius qui, qui était vraiment, qui est lyonnais, cycliste et qui était, qui était vraiment accroché euh, férocement euh, à à cette différence sémantique, voilà, c'est. Ouais, non, mais c'est, vrai. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, enfin, euh, donc cette, cette, la vidéo, les réactions, ça t'a pas, ça t'a pas forcément plu, et du coup, t'as. Non, voilà, et donc, euh, Il passé quoi ça m'a gonflé, en fait, ça m'a gonflé. Euh... Parce que voilà, je... en fait je me... Et tu t'es dit, fuck YouTube, je quitte euh, le YouTube game. <rire> non, j'ai dit, fuck, euh, fuck. Euh, j'ai passé la vidéo en privé pendant genre 3-4 ans parce que ça me ouais. ça, ça gonflait. Et parce que je me suis rendu compte que finalement j'étais vecteur d'exactement de... l'inverse de ce que je L'inverse, voilà. oui, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup j'étais le vilain petit canard. Moi je voulais partager des choses sympas. Pas pour une audience large d'ailleurs, à ce moment-là j'étais encore dans, dans, dans l'optique de, de partager ça pour mon réseau, Voilà, mes amis, ma famille, pour leur dire « ouais c'est chouette et tout ». Il y a des belles lumières sur Paris, je traverse, je traverse la... Attends je rigole parce que j'écoutais tes lives sur YouTube et c'est vrai que t'es toujours à la bourre dans les commentaires, là ils se font plaisir. Ah bah oui, non, non mais non, non, laisse tomber. Alors là, voilà, bon. Ah je vois que Guillaume Farge est là. Salut Guillaume, j'adore tes stories sur Insta, Guillaume continue avec ses deux filles. Je kiffe, je kiffe les stories confinement de Guillaume Farge. D'ailleurs, les, les si les gens si vous avez des questions, parce que les commentaires, ça passe et je les rate un peu. Si vous avez des questions, il y a le petit encart en bas. Il y a deux petites cartes avec un point d'interrogation. Vous pouvez envoyer vos questions là-dedans. Et comme ça, du coup, elles restent en mémoire et on les oublie pas. Maintenant, il y a Guillaume qui te redit coucou. Non ah, cool. ça va, on n'est pas autant en retard que toi euh, <rire> sur, euh, <rire> sur YouTube, <rire> sur le chat bon, Du coup on n'arrive pas à avancer dans la conversation, je t'ai coupé euh, Donc ouais, tu t'es retrouvé à faire exactement ce que tu ne voulais pas, enfin à être le, le vilain petit mignon D'ailleurs il faudra que tu nous dises pourquoi le mignon Mais j'ai trop de questions encore et il ne nous reste euh, <rire> que un quart d'heure, ça va pas On fera une deuxième heure euh, Ouais, oui. on ouais, continue hein. <rire> <rire> t'es pas couché <rire> moi je suis des lives de 3 heures. alors bon c'est bon hein. <rire> moi j'ai le ça va être compliqué j'ouvrirai peut-être la fenêtre à un moment tu <rire> es euh... <rire> chaud en médianine aujourd'hui du coup reprenons oui alors euh, effectivement ouais, donc, ça m'a gonflé un peu ce, que tu ce, dis. ce postulat de départ <rire> ça m'a gonflé donc euh, j'ai eu cette idée saugrenue mais complètement saugrenue et complètement à contre courant c'est à dire que même quand je partageais des, des petits films, alors j'ai commencé à faire des petits montages musicaux, tu sais, cut cut, avec, euh, avec euh, des petits bouts de 10 secondes au tempo, avec la musique, euh, d'une balade sur les bords de Marne, du un hein, Paris au Paris, des choses comme ça. Et, euh, et, et les gens me disaient sur vélo taf, oh, tu sais, 6 minutes, c'est trop long, on décroche au bout de 2 minutes. Bon, bah, j'ai retenu la leçon et je me suis dit, <rire> exactement l'inverse, je me suis dit, écoute, euh, si tu as envie de donner envie aux gens de se déplacer à vélo, et là ça a été un espèce de déclic dans ma tête, euh, donc euh, aux alentours de 2017, euh, mi-2017, je me suis dit en fait il faut avoir l'honnêteté de montrer l'intégralité du trajet. Parce que mmh. ton film de 15 minutes où il n'y a que du caca boudin, ça dégoûte les gens. Et en fait, alors chaque jour il peut m'arriver quelque chose qui, qui, qui est préjudiciable. Si je l'isole et que j'en fais une séquence de 10 secondes, les gens vont dire que c'est 10 secondes. Et je me suis dit, ouais. ben bah non, je vais, mon trajet de 40 minutes, je vais euh, le monter intégralement du point de départ au point d'arrivée. Mon... Comme ça on a toute l'histoire en exactement, fait. Pas juste, exactement. Euh, voilà. C'est pas juste le commentaire haineux dans le truc que tu vas voilà, sortir et exactement. en faire quelque chose. Donc, euh, donc ce qui contexte. va se passer de mal, ça sera noyé dans la masse de ce qui s'est passé de bien, de ce qui s'est bien passé. Ouais. Voilà. Voilà. Et, et, et donc, je me suis retrouvé sur ce format de Daily Ops, en fait. Euh, et je me suis dit, euh, un peu plus tard, mais en fait, euh, pourquoi pas. Euh, en fait, j'avais envie de, de mettre des sous-titres, des trucs, des machins, et je me suis dit, oh, c'est trop fastidieux. Je vais, je, vais, je vais commenter les images euh, à froid, donc, euh, soit, euh, soit trois heures après le trajet, soit trois jours, soit trois semaines, soit trois mois, mais ouais. avec. Euh, <rire> Avec ce côté euh, où tu te, où tu t'es posé, euh, tu as revu tes images et puis et puis tu vas venir commenter un petit peu ce qui s'est passé sur ton trajet en, en tout en tout avec du calme, avec du calme et, euh... et. ce qui te permet toi aussi finalement ce que tu disais de faire un peu une la psychanalyse, euh... ah ben complètement. Enfin, la psychanalyse. complètement psychanalyse. La, oui. Ouais, ouais, ouais. L'analyse ouais, ouais. de. Mais comme mais, tout mais, ça, mais, mais Même pour toi-même. Ouais. Et <rire> voilà, voilà complètement. Mais c'est encore aujourd'hui. Euh une manière d'appréhender et d'analyser ma manière de rouler et, et ça c'est vraiment le fait de filmer et d'observer mes images qui a foncièrement changé ma manière de circuler en ville. Euh, je dis ça parce que oui au début des années 2000 c'était n'importe quoi, hein. c'était comme quand j'étais au collège quoi, j'étais sur le trottoir, les feux rouges ils n'avaient pas de couleur comme, comme tout le monde et puis spécifiquement les gens qui débutent hein, d'ailleurs cette semaine, ouais. cette semaine, je m'amusais parce que j'ai vu beaucoup de gens, euh, c'est complètement emblématique, hein, j'ai vu beaucoup de gens, tu, savais, tu, tu sais très bien, tu, tu les veux faire euh, 100 mètres, tu sais très bien que c'est des gens qui se sont mis spécifiquement au vélo là, maintenant, parce qu'ils n'ont ouais. juste pas envie de prendre le tramway, le bus ou, le, ou les transports en commun. Et, euh, et, et tu vois, à leur comportement et à leur, euh, leur, euh, leur fragilité sur leur vélo. Parce que voilà, on a tous commencé, effectivement. Et puis, quand tu récupères un vieux vélo dans la cave, que tu le gonfles vite fait, euh, mal gonflé, la selle trop haute ou la selle trop basse. Et puis, tu n'es pas à l'aise et tu n'as pas les réflexes. Complètement. Et puis, tu ne connais pas l'itinéraire. Tu ne sais pas que la piste, là, elle va partir à gauche. Donc, tu continues sur le trottoir. Enfin, bon, bref. Mmh, mmh. Euh, mais... Euh... Voilà, avec beaucoup de, j'ai observé ça avec beaucoup de, de bienveillance parce que il euh, faut pas oublier qu'on a tous commencé. Enfin, j'aime pas quand on, quand on bâche les débutants à vélo. Euh, c'est pas cool parce que les débutants à vélo, c'est des futurs cyclistes aussi. J'espère, j'espère. Et puis qu'il faut pas venir les dégoûter et puis euh, et les, les mettre euh, au banc. Là. Voilà. Après tout monde, moi-même, j'ai ma manière de circuler a considérablement évolué. Donc, je me plais à croire que la manière de... Et puis, circuler, le, fait, de... le fait que ce soit filmé, finalement, aussi, tu étais obligé de faire les choses un peu plus dans les règles de l'art, non Ah oui, complètement. Pour exactement. éviter euh, oui. aussi les commentaires. Les... Est-ce que tu t'es rendu compte que, finalement, de ne pas forcément griller ce feu ou de, ou de, de rester sur la piste cyclable au lieu de prendre un autre trajet, etc. Est-ce que tu t'es rendu compte, finalement, que tu perdais ou gagnais pas de temps ou, fin... Est-ce que ça aussi, ça t'a. Mon constat global, c'est qu'en ne grillant pas les feux, euh, je finis toujours par attraper ceux qui l'ont grillé devant moi. Et, et, et pour moi, oui, oui. C'est plus tranquille, c'est plus paisible. Mais après, parce que, parce que j'ai vraiment. Euh, je pense que ça a vraiment pénétré mon esprit et que. En plus, ce n'est pas du plaisir pour moi de ne pas respecter les feux, de ne pas respecter le code, de ne pas respecter les piétons. Ça, c'est quelque chose mmh. qui, qui m'énerve qui, qui parce que effectivement, un cycliste n'a jamais intérêt à se prendre un piéton. Et on en voit tous les jours des cyclistes qui grillent le feu sur les pieds des piétons. Euh, oui, c'est calculé. Oui, euh, ça passe. Ça passe, mais ouais, ça passe ça passe. Oui, ça passe, ça ouais. passe toujours, ça passe toujours mais à 99 99,999%, ça passe toujours. Mais c'est à 100% du temps mal perçu par le piéton. Mal perçu oui. et c'est perçu comme une agression. Voilà. Et, que... les, et les gens qui sont dans les voitures aussi à côté, ils voient ça, et ça n'aide pas non plus à l'image. Non plus, de, non de, plus, de, de voilà, de, voilà voilà complètement, il y a une espèce ouais. de diabolisation, puis tu le vois sur les réseaux sociaux, c'est ça, ouais. tu, tu publies un film sur le vélo, et puis euh, tout le monde déboule euh, en hurlant à la mort, euh, ouais, les cyclistes et les premiers dangers dans la ville, et tout ça, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mm -hmm. on a, on a l'accidentologie la, rapportée aux au piétons, qui est la plus faible de tous les utilisateurs, euh, donc euh, non, c'est pas vrai, mais... Euh, les idées reçues ont, ont la vie dure, c'est très tenace comme image. Donc, moi, je m'efforce de. Voilà, puis donc, qu'est-ce que ça me coûte de laisser passer les piétons paisiblement traversés euh, mmh. si je dois passer. Euh euh, quand il y a des piétons engagés, je vais passer derrière eux plutôt que devant eux parce que devant eux c'est vraiment perçu comme une agression. Mais, sûr, ouais. mais, mais tu te rends compte toi-même quand tu es piétonne en fait finalement. Et euh, ça nous arrive à tous euh, d'être piéton et puis qu'il y ait un véhicule ou n'importe lequel, un vélo, un scooter, euh, euh, une trottinette, euh, un monowheel, euh, une voiture qui nous, qui, qui nous passe devant, ça passait, oui ça passait mais c'est perçu comme une agression. Bien sûr, ouais. <coughs> <Il y> a... <coughs> Ouh là là, dis donc. Ouais, j'ai un, le... un petit retour de tout là. Ouais, ouais, ah oui. Mmh. Ça. Parce que tu nous dises aussi, j'ai trop de questions encore, mais il y a aussi des questions dans les trucs. Dans les... On est les premières années quand les personnes autorisées nous disent ça passe. Oui, bah ouais. mais en fait, oui, c'est la peur sur le coup. Il y a Guillaume qui demande est-ce que je peux te parler de On roule Paris Qu'est-ce que c'est Ah, On roule Paris, excellent. Bah alors, Guillaume, tu n'as jamais utilisé les images hein Ouais, euh... il dit j'ai pas eu le temps de finir le montage on <rire> m'a dit oh, il serait temps c'était il y a trois ans <rire> ah oui <rire> bah, le confinement c'est fini non. elle était vachement sombre la vidéo que je t'avais filmée Guillaume ouais euh, elle était vachement sombre je sais pas si tu peux en exploiter quelque chose alors on roule paris c'était quoi c'était euh, un truc euh, euh, eh bien euh, qui, qui est sorti pas du tout par des associations ou quoi que ce soit alors faut s'imaginer ouais. l'hiver il y a, y, a, y, a, y a trois ans c'est ça euh, tout d'un coup, les, les berges de Seine rive droite, donc qui avaient été fermées aux voitures un an auparavant, euh, étaient menacées par euh, un amendement je ne sais plus quoi, enfin je n'ai plus la nomenclature exacte, et, euh, et donc euh, des cyclistes se sont mobilisés, notamment euh, euh, à l'instar de Guillaume et, et consorts euh, euh, pour tous leurs mouvements euh, hyper sympa euh, de cyclistes. Et euh, mais ce n'était pas du tout euh, à l'origine par des associations, par, ni par la mairie. Ni par, pas, en fait, en gros, ce n'était pas politisé comme mouvement. C'était en mode électron libre. Quoi. Mais on s'est retrouvés, on s'est donné rendez-vous, on s'est retrouvés à plusieurs centaines de cyclistes. Euh, un soir, euh, je ne sais plus, Enfin, il faisait nuit, c'était l'hiver. Et puis, euh, on s'est fait toute une balade, euh, rive gauche, rive droite, toute une boucle, c'était hyper sympa, c'était démentiel. C'était pour dire, on roule Paris, s'il vous plaît, ne... Euh, ne fermez pas les berges euh, rive droite euh, aux cyclistes et aux piétons euh, les gens se sont appropriés les, euh, les berges et c'est hyper important et euh, c'était, voilà on le voit maintenant, les berges, enfin pas en temps de confinement mais euh, les berges parisiennes maintenant depuis qu'elles ont été euh, euh, rendues aux parisiens et aux parisiennes, ouais. on compte plus de personnes, plus d'êtres humains sur ces berges par jour depuis qu'il n'y a plus de voitures que quand il y avait des voitures qui qui venait euh, bouchonner là-dessus. quoi. Je sais pas ouais. si tu as eu l'occasion de les rouler. Euh, euh, les bergeries brottes, depuis que c'est été ouvert. Ouais. <rire> j'ai roulé sur des berges, hein, euh, ouais. mais euh, je sais plus... Et, de là, de tête... Je, <rire> ah bah ça y est, c'est Roubaix à fond les ballons, on a oublié. Ouais, là, ça y est, c'est le canal de Roubaix. <rire> bon, du coup, alors attends, j'ai encore plein de questions. Euh, t -t -t -t -t. Bon, je veux savoir pourquoi le mignon Ah oui, le mignon Faut que je le sache quand même ouais, Faut que que je sache. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi Bilouk et pourquoi le mignon Alors, alors c'était simplement parce que je voulais pas me mettre en scène J'ai jamais voulu me mettre en scène euh, Ça m'intéresse pas Je suis très amateur, j'ai des copains et copines blogueurs et blogueuses vélo Que je suis férocement, voilà euh, je pense à Julien Verlet, je pense à, à, à plein de gens euh, qui se mettent en scène et euh, qui nous font rêver avec des randos ultra à distance, avec beaucoup d'entraînement. Julien, c'est euh, Zouiste à fond les ballons là, en ce moment. Et, euh, et moi, je suis très friand de ça. Mais dans ma démarche d'essayer de, de restituer le, la positivité du vélo taf quotidien, parce que c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que. Moi, je le vis bien, le fait de me déplacer à vélo. Donc, euh, euh, j'ai pas envie d'être de, de, dans le négatif et je n'ai pas envie de, de mettre un visage là-dessus. Parce que à partir du moment où tu, viens, tu mets un visage et un nom, euh, quelque part, tu segmentes un peu et tu, tu fermes. C'est-à-dire que si quelqu'un quelqu te regarde, je ne sais pas, quelqu'un va regarder Julien Verlet... Euh, Croham, sur Instagram euh, ouais. va le regarder et vont dire Ah oh, putain ce mec il a les jambons les plus gros de la vélo hein. mmh. <rire> Il a des jambes de titan et tout ça euh, jamais c'est pas à ma C'est pas à ma c'est pas tu, possible. Tu, tu complexes tu complexes sur tes cuisseaux, Milouk. Ah, par rapport à Julien, mais oui, attends, t'as déjà touché les machins Ah non, attends. Bah non <rire> Moi, chaque toujours, fois que je vois, je fois lui les... fois tête le jambon, hein, mais... <rire> ah non, c'est incroyable Je peux avoir un bout <rire> en Mais non, mais c'est un mec, voilà, qui a fait Paris-Brest-Paris, euh, -Paris, euh, des bandes tourailles et compagnie, mmh. enfin, voilà, on joue pas dans la même cour. <rire> Effectivement, <rire> complètement. Voilà, ça fait partie de mes idoles, hein, c'est un mec que... enfin, de, de, de, de la même manière, enfin, je sais... bah, voilà, quand t'avais Stéphane... Euh, qui, oui, euh, ouais. il y a quelques semaines, euh, c'est pareil, ça fait partie des mecs que j'adore, que, que je suis euh, opiniâtrement et tout ça, mais, mais je ne m'y reconnais pas, parce que moi, je n'ai pas cette euh, oui. capacité. Là, ce là, c'est pas des gens qui font de la longue distance, c'est des gens qui font de l'ultra. Hein, oui, il voilà. ouais. y a une grosse différence entre te faire un 300 dans la journée et te faire un 5000 en une semaine. Quoi. Voilà. Oui. Il veut pas. Tu veux pas des autographes signés sur Paris dès que quelqu'un te reconnaît Bah oui, c'est ça aussi. Non, non, non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas, c'est pas une coquetterie ou quoi que ce soit ou un truc de diva. C'est vraiment parce que ce petit mignon, c'est tout mignon et en fait tout le monde s'y retrouve. Mais c'est par hasard. J'ai cherché un un avatar et j'ai cherché un nom et voilà, et c'est tombé comme ça mais ça aurait pu tomber sur, je sais pas, un bonhomme Lego ou n'importe quoi mais ce que je voulais c'est que ça dégage quelque chose de positif parce que, parce que ma démarche, enfin ma manière de me déplacer à vélo, je trouve ça tellement positif, tellement... Engagé. Et en plus le fait qu'il est ait... Qu'un seul œil comme ça, ça fait un peu comme ta GoPro quoi aussi. Oui, oui, tu vois, mais ça c'est des choses qui ont pas du tout mmh. été préméditées parce que bon, j'ai pas du tout d'expérience en termes de euh, en termes de réseaux sociaux et tout ça. D'ailleurs, je m'y prends mal. Enfin, tout le monde se fout de ma gueule quand je fais des lives parce que <rire> je suis toujours à la bourre parce qu'il y a toujours un truc qui marche mais pas. Mais tu peux pas parler et lire en même temps les, mais les non, questions mais non, et non, mais y mais répondre. Moi, mais... je les vois passer. Les gens savent pas. pas ça. Je vais pas mais se oui, dire attends. Ben bah oui, c'est <rire> dans le flot. je dirais. Y a quelqu'un qui dit t'as de le jambon, ça ferait une nouvelle Gapette. Tu <rire> vois. Pas attendre d'avoir un peu de temps pour le placer. Quoi. Mais oui, carrément, tête moi le jambon. Excellent, mais oui. Ça m'a fait marrer ça. Bon, alors dis-nous, tu... euh, Vera, moi j'avais un, oui. un truc à te dire parce que tu as annoncé le truc en disant. Ça ans. va couper. C'est vrai, mais c'est nul. Non, non, non, non, non bah, il, il va rester euh, sur ma montre. Là, il reste 2-3 minutes, mais euh, on va, je relancerai un live et tu reviendras. Bah oui. Hein. Une question, je crois. Bon, parce que tu, tu, tu, oui. tu m'as présenté là euh, sur euh, le king du vélo-taf. Ouais. Mais je m'insurge totalement. Je, je <rire> oh, C'était pour... de du, du, du, la, la fausse publicité mensongère, tu vois. <rire> ben oui, ou non, non, parce que pour voilà, pour quoi, moi j'ai super... plein de copains qui, qui font euh, genre euh, 20 bornes de plus que moi par jour. Moi j'ai 2 fois 16, 2 fois 15, 2 fois 17, ça dépend des, des itinéraires. Mais, mais c'est bon... pas la taille du jambon qui compte <rire> C'est pas, pas grave, non, mais pas parce qu'en fait, quand on parle vélo taf, en fait, c'est une des, des, des premières personnes qu'on va mentionner. Ouais, mais là, dans, dans un, la vélocère qui a un gros syndrome, <rire> Donc, euh... un gros syndrome de l'imposteur là-dessus. Voilà. Oh, alors, mais non, mais complètement. Arrêter. Voilà, non, mais si, complètement. Oui, ça me gêne. Si tu étais un imposteur, ça ferait pas euh, 4 ans que tu serais là à faire des vidéos, avoir une telle communauté, etc. Enfin, ben, non, non, mais elle n'est ou... pas si grande cette communauté. Enfin, faut pas, voilà, tu vois, j'ai quoi. C'est euh, toujours pas la taille qui compte, hein <rire> c'est la qualité. <rire> mais par ça contre, euh, cette communauté est vachement sympa. Et puis, mais ce euh, c'est pas, ben, oui. pas ma communauté, c'est une communauté dont on fait tous partie finalement. Enfin, euh... enfin, tu sais, euh, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cyclistes. Enfin, je dire, si je devais résumer ma, ma vie de cycliste aujourd'hui avec toi, je, je dirais que d'abord c'est des rencontres. La tienne par exemple, hein, j'étais tellement enchanté de te rencontrer. Des gens qui m'ont tendu la main prêté une rustine, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul sur la route. Et c'est que de se dire que les hasards, les, les rencontres forgent une destiné tu vois mon sel euh, parce que quand on a le goût de la chose c'est-à-dire le, le, le vélo quand on a le goût de la chose bien faite le beau geste parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face je dirais que c'est un peu un miroir qui t'aide à avancer un peu comme ce, ce petit rétroviseur là que j'ai installé au bas de mon cintre à gauche sur mon croix de fer alors c'est pas mon cas et comme je disais là puisque moi au contraire j'ai pu enfin et d'ailleurs je dis je dis merci la vie, je vous dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et, et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais, mais comment oh ouais, fais-tu pour dialogue, cette humanité hein, cycliste Eh bien, euh, je leur réponds très simplement C'est le goût de l'amour du vélo, ce, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre cette euh, tribulation mécanique. Hein, euh, mais demain, qui sait, peut-être euh, me remettre euh, au service de la communauté ça, et, et, et à faire le don. Le, le don de soi, le don de moi. <rire> C'est bon, là <rire> C'est bon, j'ai fini. <rire> oui, j'ai recompté pas, le, les... le monologue d'Edouard <rire> Bert. Les... Attends, je Edouard sort de ce corps, Un petit Donc, par contre, il reste une minute. Donc, on va... Ça euh, coupé, on va couper, chérie. Et je, vais, et je vais reprendre. On va, on va, on va recommencer. Parce que moi, j'ai encore plein de questions, je crois. Euh, bah oui, bah confinement, déconfinement, il y encore plein de choses... Euh, Plein de choses à dire. Donc, euh, on va, Pour tous les gens qui nous regardent, donc, euh, je vais arrêter ce live et je vais en recommencer. Hein. Et puis, bah, si vous voulez euh, continuer à écouter la conversation euh, et à regarder ces épileptiques euh, clignotements de, de l'upiote de chez Bilouk, euh, <rire> rejoignez-nous. Entre-temps, on a le droit euh, à, au fait que tu sois un génie euh, et un king, Bilouk, tu vois. Mais non, non, non. Gens... non. C'est ça que les lives, euh, les lives de que sur YouTube sont assez bons. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande aussi comment, comment il en est arrivé à ça. Hop, encore plein de questions. Alors, est-ce qu'il va réaliser ce que je vais pouvoir le rajouter Bilouk, quest ce que tu es là Ah oui, rapide hein, le petit pipi là. <rire> Pardon. Alors, hop. J'ai ah. même eu le temps de me laver les mains. Waouh! <rire> <rire> bah oui, juste euh, barrière, tout ça. Quoi. <rire> non, mais après le pipi, euh, enfin la base, quoi, non? Bah oui, la ouais. base, bien sûr. Moi, j'ai pas eu le temps, je suis en mezzanine, tu vois. J'ai pas eu le temps. Je fais distance, <rire> <'accord. quoi>. Alors. <rire> mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, ma petite tisane, elle va dire ah ouais, euh, mais, mais, On arrête le eh, eh, live. <rire> oui. Moi, des fois, je fais des pauses comme ça dans mes lives. Alors, tu me demandais euh, comment j'en suis venue au live. Alors. Euh, oui, entre autres. Oui, c'est vrai que du coup, j'oublie que tu m'entends avant que je t'invite. <rire> bah oui. Je t'ai spoilé. Oui, donc du coup, comment t'en es arrivé Parce que du coup, donc tu fais des vidéos sur YouTube donc depuis quelques années, et là, tu fais, as fait des lives confinement. Alors. C'est ça ou t'en faisais avant déjà Non, quoi, oui, j'en faisais. En fait, euh, en fait, euh, j'ai eu un accident de la vie. Hein, on appelle ça. Je me suis pété la gueule dans mes escaliers, mais violent. Et donc, j'ai été. T'étais euh... sur un vélo Non, non. <rire> ah. Non, non. Et du coup, je, je me suis retrouvé dans une position. Escalier où... dangereux ou risqué Ah bah alors là dangereux hein. Pardon. <rire> dangereux. Escalier en forêt. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Et donc je me suis retrouvé dans une position où euh, c'était un moment où justement il se passait beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube et, euh, et, et où tout un vivier de communauté était vraiment très.. Euh, euh, sympa et plein de bons commentaires, plein de bonnes vibes et, euh, et, et ça plaisait vraiment à, à, ça leur plaisait vraiment beaucoup ce que je leur partageais euh, à tel point d'ailleurs que j'ai eu une panne d'ordinateur et que c'est eux-mêmes qui m'ont euh, euh, proposé de faire une cagnotte Alors je, pour, pour me repayer un ordi ouais, <rire> connais Donc, ouais tu histoire. connais cette histoire, c'est l'origine <rire> des casquettes bisous voilà <rire> Je dis pour celles et ceux qui ne savent pas ici dans ta communauté, parce que tu as quand même une communauté Instagram faramineuse par rapport à la mienne. Tant mieux pour toi. Et oui. euh, mais bon, je suis pas du tout actif sur Instagram, je suis nul sur Insta, donc euh... Je... Ouais mais tu vois moi je suis nul sur Twitter, chacun son truc <rire> Ah voilà exactement hein. Il n'y aurait pas de place pour nous deux Pour toi et moi il n'y aurait ouais, pas bah, de place ouais. Mais non justement, justement il y a de la place pour tout le monde Mais c'est juste que j'y consacre pas assez de temps Bon, bon bref euh, tout d'un coup pouf, euh, euh, Tout s'est arrêté pour moi Mes publications et tout ça Et, et, et, et j'étais là Avec mon, mon bras en écharpe euh, euh, Tout con D'abord il me manquait mon vélo quotidien J'étais en bas de total hein, Parce que quand Tu fais euh, 35 km par jour et puis tout d'un coup plus rien, et ben. Bah, euh... Très, très vite, il faut pas... La petite euh... dose endorphine, euh, et Voilà, c'est ça. Il voilà, n'y a pas <rire> besoin d'attendre plusieurs semaines. Hein, je veux dire, au bout de 10 jours, tant euh, plus, plus. Et, et en plus, je ne pouvais plus partager mes trajets quotidiens euh, en Daily Ops. Donc, euh, bah, j'ai trouvé cette espèce de parade. Hein. Alors, je m'y suis pris comme un manche au début. C'était n'importe quoi. Les gens n'entendaient m'entendaient pas, tout ça. Enfin, je faisais les tests, <rire> les tests et les branchements en direct. <rire> enfin, euh... Et puis, euh, très vite, c'est devenu un rendez-vous hyper sympa. Mais hyper sympa parce qu'à partir du moment où j'ai compris comment me débrouiller... Pour que ça soit participatif, un peu comme tu fais là, tu vois, ouais. avec moi. Mais là, tout d'un coup, pouf, j'ouvrais les, les canaux de qui voulait euh, participer. Alors, via une application tierce qui s'appelle Discord, mais tout d'un coup, ouais. pouf, on pouvait causer ensemble. Parce que, encore une fois, c'est la base de ma démarche de ne pas me mettre en scène moi, mais de partager. Et là, tout d'un coup, c'est devenu communautaire. C'est-à-dire que tout le monde était là, tout le monde partageait, notamment la communauté belge, active Oui, les Belges, ils sont bien présents. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais, ouais, mais ça... Il y a Laurent qui dit à mourir de lire le, le, le, le premier live. Il est encore dispo ou pas ah oui, oui, j'ai tout. J'ai tout. Re... Ah ben mais c'est dramatique, n'allez pas là-bas. <rire> parce que les premiers. <rire> c'est moi, j'ai écouté les trois du confinement ou deux. Je ne ouais. sais plus. J'en ai écouté de, de confinement. En fait, c'est bien, pendant qu'on bosse, tu laisses ça en fond. Et puis. Euh, Il enfin, n'y a, y a pas d'image, quoi. C'est figé. Oui, Donc, en fait, euh... c'est comme une émission de radio, quoi. En fait, et du coup, tu écoutes ça. Et... Oui, alors que toute la période où j'étais, et... euh, justement, euh, l'année dernière, confiné à la maison parce que j'étais. Euh... Euh, pas capable euh, d'utiliser mon bras gauche euh, du coup là ce, ce que je faisais c'était une, une revue de presse audio-vidéo de tout ce que partageaient euh, les cyclistes vidéastes auxquels j'étais abonné sur Youtube c'est-à-dire en gros, j'avais que ça à faire, hein, dans la semaine, de regarder des vidéos de vélo. Et puis après, je présentais bah, une espèce de revue de presse où je partageais et puis où on réagissait tous aux images qu'on voyait en direct de, mmh. de tel ou tel cycliste à Lille, en roue libre, euh, à Bruxelles, Katia, la nomade sédentaire, ou alors un boulet dans la vie voilà. Ou SIAM à ma vélo, à Clermont-Ferrand, euh, big fan, big fan, big fan, ou, ou euh, pas loin de chez moi, euh, Jeannot le cyclo, voilà, et, et des gens qui se sont mis aussi à partager beaucoup de choses sur le vélo en, en, un peu dans, enfin, beaucoup dans le même format de Daily c'est-à-dire je filme mon trajet, et puis après je viens te raconter ça, tête reposée à froid, et je viens te parler dans le micro pendant que pendant que tu vois les images de mon trajet. Et euh... non, donc en fait, as inspiré d'autres gens à faire pareil autour de chez toi. Ah putain, ça c'est que... une méga fierté. Ouais. Oui. <rire> complètement. Et surtout, c'est que c'est pas que dans la région parisienne, parce que c'est vrai que c'est toujours Paris, Paris, Paris, au moins là, ça fait des, des pôles en fait, Mais non, par, tu vois, euh, il y a Philippe loger il nous partage des images de, de ses trajets à vélo à Nairobi, au Kenya, tu vois excellent ah ouais. C'est excellent Il y en a qui s'y mettent, <rire> mettent... Je pense euh... que tu es, es, es content de rouler à Paris quoi, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'image. Ah oui, oui. Ah bah, l'expression euh, « Cher on prend toute ses... Celle... Oui, oui, oui, complètement, oui. Ouais. C'est génial. Alors, et alors, en plus, c'est encore plus génial ce qu'il nous partage, Philippe, c'est que euh, lui, quand il arrive à un feu rouge, et bah, comme, euh, un <rire> comme rarement les cyclistes, il s'arrête au feu rouge, hein et ouais. là, tu vois toutes les bagnoles et les motos et les scooters qui passent au rouge, mais allègrement. Qui passent au rouge. <rire> mais, mais, mais, mais ça n'arrête pas, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quand le feu vient juste ouais. de passer au rouge. Hein. C'est un, un, un flot continu. Et puis lui, il est arrêté sagement et il filme ça, quoi. C'est excellent. <rire> <rire> là, il y a Siam qui dit « J'ai commencé mes vidéos grâce à toi ». Et eh bien, voilà Tu vois Mais oui, Siam Oh là là, Siam Mais alors, euh, je ne sais pas si tu es abonné à Céline, mais euh, abonne-toi sur YouTube à Siam c'est top, top, top qualité, mais c'est incroyable. Elle a une voix absolument envoûtante. Elle met ça en musique et tout avec un… Enfin, ah ouais, c'est… Mais euh, bon, voilà. Je n'arrive pas à la suivre. Hein, donc euh, moi, je, je kiffe. Je kiffe. Voilà. il ouais, y a qui dit… Euh, en live, il y a de l'international. Il y a Bangkok, Amsterdam, Nairobi, Guada. Oui, la Guada Family en Guadeloupe. Guada... Hein, qui nous fait oui, des... c'est vrai. Que... Oui, qui nous fait des déliops euh, depuis la Guadeloupe. C'est excellent. C'est excellent. Et c'est des anciens de mon quartier. Enfin, ils... Moi, j'étais dans le bas du 20e, eux, ils étaient dans le 12e. Et puis, euh, ils ont été mutés en Guadeloupe. Et, euh, et, et voilà, ils nous partagent des images de là-bas. Alors, c'est pareil, c'est le tiers-monde. Hein. Quand on se plaint d'un nid de poule euh, sur le boulevard de Charonne euh, ouais. à Paris, eux, ce n'est pas des nids de poule, c'est des nids de vaches, quoi. C'est incroyable. <rire> vrai, ouais. Ça t'aide beaucoup à relativiser hein, sur ta condition de sécurité. Bah oui, c'est ça. Euh, bah oui. <rire> en point vue parisienne, euh, totalement. Il y a plein de. Il y a un truc, hashtag balance tes chouchous, Là, es en train de balancer euh, toutes tes... Mais bah bah, oui, ouais, bah c'est bah pour, ce que pour il il les, pour les gens qui, qui nous regardent, c'est à... moi il y, a, ce il, y a, il y a des qui gens qui vont nous régliger. Voilà, ce qui libre aussi, enfin voilà, oui, oui, oui, complètement, complètement. T'as as, as ta, as, as un endroit, quelque part, euh, je sais pas, peut-être sur YouTube, euh, dans, dans, les, dans, les, dans les... comment dire, je vais y arriver, dans les chaînes que toi tu, tu suis, est-ce que... Euh, il s'existe ou pas sur bah, Surtout mes V-Live, c'est-à-dire les lives YouTube que je fais. oui Alors, hormis les ouais. derniers, parce que j'étais pas très euh, porté sur les... Parce que comme j'ai repris le boulot, tout ça, j'étais pas très euh, euh, disponible pour euh, tout regarder. Mais euh, tous les V-Live euh, première génération, je vais peut-être à partir du, du 6 ou du 7, jusqu'au 50, un truc comme ça. <rire> euh, je partage toutes les images de d'autres de... Ouais, ouais, de tous les vidéastes que je suis et euh, voilà d'accord et c'est pas forcément euh, la qualité euh, visuelle euh, qui, qui m'attache c'est surtout aussi le, le discours voilà quand, surtout quand c'est commenté tu vois euh, oui, ça, ouais. quand c'est parlé voilà parce que après on n'a pas tous la chance d'avoir un budget extensible enfin moi j'ai un gros budget vidéo mais parce que j'étais vidéaste avant euh, mm -hmm. que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup la vidéo donc j'ai allié deux choses qui me plaisaient beaucoup la vidéo et le vélo et, ah, ça Mais complètement, complètement, et, et, et le fait de pouvoir tout d'un coup euh, accrocher une caméra sur ton vélo, ce qui n'était pas possible avant avec tes grosses caméras à cassette, euh, ça tremblait dans tous les sens, et là tout d'un coup tu as une GoPro, un stabilisateur, euh, alors c'est un gros budget euh, de départ, mais, euh, mais tu ramènes des images sensationnelles, enfin, ça a été une révolution euh, en termes de, de vidéo. c'est GoPro et consorts, hein. c'est pas forcément le GoPro, c'est... Oui, oui, oui, oui. N'importe laquelle. Mais il y en a qui, qui ont investi dans une caméra à 50 balles, qui tremble dans tous les sens. Mais à partir du moment où il y a le discours, moi personnellement, euh, en tant que spectateur, ça on va dire même auditeur, euh, ça m'intéresse parce que je suis très friand de, de, du ressenti de chacune et chacun euh, sur sa selle par rapport à ses aménagements et tout ça. Et puis, euh, je pense à Martin qui est à Amsterdam, euh, donc il a une caméra qui n'est pas fofolle folle. Hein. Mais, mais euh, il se pose euh, derrière son ordi et son micro, et il nous partage les images de ses de, de trajets à Amsterdam. Bon, là, tu es en PLS, parce que tu te rends compte que euh, même à Paris, euh, où il y a plein de pistes cyclables partout maintenant, tu as l'impression d'être dans le tiers-monde de, de la cyclabilité. Parce que, parce que Amsterdam, c'est 84% de part modale de déplacement en vélo. 84 mmh. La dernière fois qu'on a mesuré à Paris, c'était 4 4% c'est tout petit. 4% oui, ah oui. oui, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2014. Hein, ouais. donc, euh, ah oui, ça a bien changé depuis. Oui, oui, complètement. Mais ça n'a pas été mesuré depuis. Voilà. Ouais, ouais, les dernières parts modales d'usage à Paris, c'est euh, 50% à pied, euh, beaucoup en transport en commun, je ne me souviens pas combien, 4% à vélo, seulement 3% en deux roues c'est-à-dire moins que les vélos. On n'a pas, pas du tout cette est là Mais en fait, euh, effectivement... Euh... Bah non, attends, tous les scooters et mais tout ça. Mais oui, là, mais parce qu'ils qu font et... tellement de bruit et qu'ils prennent tellement de place sur les trottoirs ouais. qu'on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Mais finalement, ils sont ouais. moins nombreux que les cyclistes. Eh oui Ah ouais ah, t'as vu hein Ah, ça t'a cassé <rire> ah ouais, la tête, là hein. Ouais, ouais Ben, ah ouais, bah, on s'en rend pas compte. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et l'automobile, ouais. c'est 10%. 10% des déplacements. Donc... Tu rajoutes l'automobile et le deux roues motorisées, ça fait 13% des déplacements pour 50% de l'espace public qu'il aurait alloué à Paris. Euh, attends, je n'ai pas compris. Ils sont 13% des gens qui se déplacent à ouais. Paris et ils oui. disposent de plus de 50% de l'espace public. Oui, d'accord, ok, c'est comme euh, les, les, les 2% de population qui sont euh, milliardaires, quoi, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça. En gros, <rire> <Voilà. rire> gros c'est gâté pourri. Okay. Et... C'est pas juste, voilà. en fait. En gros, c'est gâté pourri, et dès qu'on fait une piste cyclable <rire> okay, sur un trottoir, ils sont en train de râler parce qu'on leur <rire> prend de l'espace sur le trottoir. Oui, Bref. mais parce qu'ils oui, ne sont pas tant que ça mais en fait ils ne sont pas nombreux mais en termes de volume de place Bien sûr. ils prennent plus de place ah mais c'est tout le ouais. calcul moi je n'ai aucune animosité ouais. par rapport à l'automobile par rapport au en fait de se déplacer en voiture tout ça euh, je veux dire ça ne me dérange pas mais ce qui me dérange c'est quand tu viens te plaindre que gna gna il y a des bouchons que gna gna, gna euh, euh, on fait des pistes cyclables que gna, gna, gna, gna, alors que tu es minoritaire dans le calcul, par rapport mmh. euh, à ceux qui se déplacent en transport en commun, à ceux qui se déplacent à pied et à ceux qui se déplacent en, en mobilité douce, on va dire, voilà, c'est pas un partage du gâteau du tout équitable. Donc à partir du moment où tu es tellement favorisé, tu, tu peux pas la ramener en, en, en venant te plaindre. Et euh, à ouais. base de Hidalgo des missions. Mais c'est pas le ressenti. Mais non, c'est pas le ressenti. C'est pas ressenti, mais et mais la réalité est, pas... est là. Et, et, et une autre réalité, c'est la pollution liée à l'automobile et et aux 50 000 morts par an en France euh, liées directement à la pollution automobile. Mmh, mmh. Donc. Bah, du coup, euh, je pense que par rapport au confinement, euh, le fait qu'il y ait eu moins de voitures, donc il y a eu certainement enfin, moins de moins de, de causes, de décès aussi. Oui, oui, enfin, ouais, ouais, ouais. bien sûr. Il y a des articles dire. qui sont même... qui ouais. sont parus cette semaine qui disaient que euh, alors c'est complètement triste et puis c'est même un peu glauque comme calcul qu'ils ont fait, mais mais c'est la réalité, c'est-à-dire que cette épidémie de Covid qui, qui, qui a fait plus de 20, 26 000 morts en France aujourd'hui, elle a épargné plus de vies qu'elle n'en a pris mmh. justement à cause, à cause de l'automobile et de la pollution et des morts liées à la pollution et de la, de la mortalité routière. Et il faut aussi penser à tous ces cyclistes qui n'ont pas pu rouler pendant deux mois. Oh là là Toutes mon euh, dieu Toutes les clavicules pas fracturées, <rire> euh, tous les roues qui sont encore entiers. Oui, on n'y pense pas à me ça me parle pas des C'est en fait... oh mon point <rire> non, faible. Non, pas ah oui, non. Mais tu vois, je... en plus le, le, le, comment dire, le début de saison, euh, c'est le moment où as tout, tout, tout le monde a des accidents de vélo. quoi, Parce que bah, tout le monde se remet à rouler, etc. Ouais. Et c'est là que tu, tu te gamelles. Quoi. Et après tu as l'été qui est foiré, bref. Je parle, <rire> connaissance est ce connaissance qui m'était arrivé. Ouais, ouais. Ah là là. Donc, euh, enfin, coco, non, c'était fin mai, mais euh, ça m'était arrivé. Mais en gros, c'est ça, c'est que tu vois sur les réseaux sociaux, quand, as, quand tu suis des groupes de cyclistes, tu vois, mais ils enfin les gens tombent comme ouais, des mouches à ouais, ouais, ouais. vélo euh, au beau jour. Mais en fait, tout, grâce au confinement, tous ces gens n'ont pas eu de fractures, de ci, de ça. Ouais. De... On n'y pense pas, hein. on y pense pas. Si. Mais bref, bon, est-ce que toutes -ce est -ce si ces fractures vont être décalées euh, à maintenant Je ne sais pas. Faites gaffe les gens quand vous voulez, parce que la fracture, n'est pas ouais, ouais, je pense Mais que euh... même les gens, s'ils se fracturent, ils ont peur d'aller à l'hôpital, là, aujourd'hui. Oui, bah, c'est oui, peut-être ça aussi. <rire> Alors, attends, j'ai eu des questions moi je vous ai découvert grâce à Bilouk puisque ma fille m'a offert la gaffette Team Bilouk. Ah là là, Laurent, là excellent oh. C'est Laurent ça. Merci, merci à ta fille. Ouais. Ouais. Euh, à quand le live spécial piste cyclable temporaire post-déconfinement Bah justement, euh, moi je voulais causer euh, confinement-déconfinement ouais. parce que tu as fait euh, des vidéos euh, en confinement et, euh, et une bah, récemment euh, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de, de, de recul par rapport au déconfinement. Euh, enfin ouais, je sais pas, tu veux te lancer en monologue sur ça alors, <rire> sur euh, pas... le confinement alors, du coup comment est-ce ça... t'as roulé en confinement il n'y a, a pas de mauvais ou de bon euh, confinement tu vois ouais. <rire> non, je suis <rire> <jou> <rire> oui, oui, oui. La je m'en vais vas-y fais ton monologue <rire> <rire> euh, oui effectivement oui, oui, j'ai roulé pendant le confinement alors j'ai partagé des images euh, euh, sur Youtube j'ai partagé euh, bah, justement un montage musical qui est, qui est... Euh, dans l'esprit de l'origine de ma chaîne, euh, des, de mon premier trajet à vélo euh, en période de confinement, bon, j'ai halluciné évidemment, j'ai complètement halluciné. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun intérêt à aller prendre la piste au cyclable. J'étais sur la chaussée, euh, oui. j'avais toute ma place. Et puis, euh, je fais partie des gens qui considèrent, euh... alors effectivement, les aménagements cyclables, c'est super important, c'est crucial euh, en ville, en milieu urbain, tout ça. Il n'y a aucun souci, même ailleurs d'ailleurs, hein, les voies vertes et tout. Euh... Euh, tu préfères toujours rouler sur une voie verte que sur une grosse départementale où, où c'est ah limité oui. à 80, mais où ça roule à 140, toi-même tu sais. Mais euh, euh, c'est très bien les aménagements cyclables, mais moi j'ai un profil à la base qui est beaucoup plus cycliste véhiculaire. Parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à rouler à Paris dans les années 90 et euh, dans les années 90 à Paris il y avait deux pistes cyclables et tout le reste c'était la chaussée donc euh, je me suis euh, accoutumé à cette manière de ouais. circuler et... moi personnellement je préfère rouler sur la chaussée que les pistes cyclables hein. bah, j'ai une copine, euh... Mogor, à Lyon euh, qui dit toujours euh, je préfère rouler sur la chaussée que sur une, une piste cyclable mal branlée c'est oui, <rire> voilà. oui, un peu ça voilà. Oui, oui c'est oui, ça parce qu'en fait euh, Tu passes plus de temps à faire des slaloms Des trucs, il y a des poussettes, des poubelles Des trucs, des, ouais. des bagnoles Il y a plus de... enfin Tu ne roules pas en fait Si tu veux vraiment avancer oui, C'est pas la petite balade tranquille Si tu veux ben oui, avancer oui. parce que c'est un moyen de locomotion Il oui. bah, euh, faut que ça soit quand même efficace non là, Et puis donc, voilà, et voir, puis à la base un... Le code de la route, le vélo est un véhicule Et à la base Il a sa place ouais. sur la chaussée Absolument donc euh, euh, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et il y a quelque chose qui me heurte parallèlement à ça c'est que même si ça n'existe plus depuis le millénaire précédent euh, il reste quelques pistes cyclables résiduelles d'un ancien temps qui sont obligatoires oui. or à la base euh, maintenant il n'y a pas de pistes cyclables obligatoires dans le code de la route mais c'est vrai que jusqu'au milieu des années 90 euh, il en restait beaucoup et puis en 96 ils ont bien mis un décret qui, qui faisait que euh, tu n'as pas le droit d'imposer de, de, de, une piste cyclable à un cycliste, notamment un cycliste de route ou qui roule vite. Enfin, je veux dire, euh, À partir du moment mmh. où tu roules vite en ville, euh, euh, particulièrement en ville. Tu rien hein. à faire sur. Bah un... oui, oui. <coughs> tu ne peux pas aller te fourrer sur une piste cyclable. Mais moi, j'en vois encore beaucoup. On est d'accord, les pistes cyclables obligatoires, c'est celles où c'est le, le vélo dans un rond bleu. Voilà, le panneau est rond et Ça. il n'est pas euh, carré. Ouais. Ouais. oui mais... mais ça moi j'en fin, en vois encore régulièrement euh, sur certains tronçons euh, mais après c'est des tronçons où, où vraiment tu peux rouler vraiment en fait tu ne fais pas 50 mètres puis tu as un peu de changes. c'est du tout droit et c'est vraiment pour faire la, la séparation oui, alors ça il euh, y a quand même euh, dans le code de la route euh, euh, un facteur déterminant c'est qu'à partir du moment où, où la, la chaussée euh, adjacente à la piste comporte plus de deux voies c'est à dire à partir de trois voies dans le même sens s'il y a une piste cyclable, mécaniquement elle devient obligatoire bon, à ce moment là ça fait sens et en même temps ça n'a pas de sens parce que finalement s'il y a trois voies, ça veut dire que tu peux bien prendre ta place sur la voie de droite ils ont quand même deux voies pour te doubler les gens, et te doubler proprement mais bon, bref, c'est le postulat après du trois voies du trois voies où ça roule Souvent, quand c'est plus de deux voies, que ça, même déjà de deux voies, c'est que ça roule vite. Oui, mais tu vois, on a un exemple à Paris. Euh, on a un, un trottoir cycliste euh, sur les berges de rue gauche, juste avant le pont de Birakeim, quand tu viens dans le sens Notre-Dame-Birakeim. Et là, effectivement, c'est deux fois trois voies sur la chaussée. Donc, la, ouais. le trottoir cyclable est, est obligatoire, avec un panneau rond. Sauf que, bah, mécaniquement, ce n'est pas une piste cyclable, puisque c'est sur le trottoir. Donc, ce n'est pas considéré comme mmh. une piste, mais comme une bande. Et voilà, il y a plein d'inepsies comme ça où c'est n'est pas logique euh, de, de faire des aménagements obligatoires. Et puis bon, je, après tu as des villes un peu plus préhistoriques, genre ici les Molinaux, où là carrément tu as juste un boulevard avec une voie dans un sens, une voie dans l'autre. Et puis tu te retrouves avec une bande, surcyclable, une bande cyclable sur trottoir obligatoire, mais parce que c'est ouais. tout simplement soit une décision du maire qui a autorité en la mesure, et puis il peut produire un arrêté municipal qui, ob qui, qui oblige cette piste, enfin cette bande cyclable, soit le préfet. Voilà. Mais c'est ce l'exception en fait, c'est-à-dire qu'à la, la base, elle n'est pas obligatoire, elle, elle peut être rendue exceptionnellement obligatoire sur décision du maire ou du préfet. D'accord, il y a Anthony qui demande où est-ce qu'on peut trouver le code de la route pour les vélos <coughs> Donc il y a des réponses, déjà c'est le même code de la route pour tout le ben monde, oui. et il existe un petit livre, qu'est-ce que... Oui, oui, alors, bah, que bah, que bah, que alors que... Bah, sur Internet, Légifrance, hein, qui, qui, recend... Légifrance, ouais, Légifrance qui recense tous les articles du code de la route appliqués à chaque usager. Donc voilà, Donc, à la base, on est soumis au même code de la route que les automobilistes et les, et les motocyclistes, mais il existe des spécificités au code de la route appliquées aux cyclistes, notamment sur toutes les spécificités plus récentes comme euh, euh, les fameux panneaux de tourne à droite ou de va tout droit ou de va à gauche ou de va où tu mmh. veux, là, M12A, M12B et qu'on sort. Euh, je parle pour les Français, hein, ils appellent ça des B12 euh, en Belgique. Et, d et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Les SAS vélos, euh, voilà, au feu, hein, que, qui ne sont absolument mmh. pas respectés par les automobilistes parce qu'ils n'en ont pas eu connaissance. Hein, c'est con-con le, le truc à 24 ans, euh, le SAS vélo, mais les gens ne savent toujours pas ce que c'est. Voilà. 24 ans Oui, ouais, c'est 80... enfin, 96 ans ouais, de 16. SAS vélo. Ouais. Ah ouais, et pourtant, moi j'ai passé le code. Après, les SAS vélo, c'est peut-être plus dans les grandes villes, ouais, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai passé le code dans ma région, enfin, en Alsace, dans un petit bled. Il y avait pas, j'ai jamais vu de SAS vélo avant... Euh... Ah bon, enfin, ouais, enfin, enfin, C'est que sur Paris qu'il y en avait. Quoi. Ouais, ouais. Donc, en fait, même en, en passant en code de la route, il euh, y a, y a moins, moins de 24 ans, il n'y avait pas. Euh, dans... ah, ouais. enfin, J'en ai jamais vu. Ah, quoi. Ouais. Même dans le code, je ne me souviens pas en avoir vu. Bon, après, alors, tu sais. Que euh, je fais euh... réponse A, réponse B, j'y vais, vais pas. <rire> après, je ne compte pas. Euh, non... J'écrase le cycliste. <rire> je ne compte pas le nombre d'auto-écoles euh, qui sont tankées dans le sas vélo au feu, justement, ou euh, mm. euh, garées sur les pistes cyclables. Hein. <rire> Donc. Euh... <rire> Ouais. <rire> peut-être que ouais, peut-être que tu as eu le même mono qu'on voit tous les matins sur notre piste cyclable hein <rire> il a il a pas encore appris euh leçon <rire> Et euh, donc du coup, ouais, on parlait donc euh, confinement. Ouais. Euh... Oui, donc c'était une, euh, ouais. ouais, une expérience. ouais c'était une expérience un petit peu en ascenseur émotionnel, parce que il euh, y avait très très peu de monde, j'allais plutôt me tanker sur la chaussée. Mais du fait qu'il y ait eu très peu de monde, et puis vous avez tous vu passer des articles euh, de presse qui disaient que jamais on a vu autant d'excès de, de vitesse en grande vitesse, en grand excès de vitesse. Euh, mmh. bah, c'était un peu ça bah, et puis euh, c'est un peu parlant sur les vidéos que j'ai publiées, c'est que il n'y a, y a personne sur une deux fois de voix je suis peinard, je prends ma place euh, sur ma voix et puis on vient me raser les moustaches alors qu'il n'y a personne et qu'il y avait tout à fait moyen de, de, de m'éviter mmh. de, de euh, dans les règles de l'art alors que euh, ce n'était pas le cas quoi. donc euh, bon, un peu l'ascenseur émotionnel aussi et puis, et puis d'autre part parce que euh, moi je n'étais pas super tranquille aussi euh, de de reprendre le travail dans ces conditions parce que j'avais un peu peur de. Mmh. Finalement, j'étais bien dans mon petit cocon euh, confiné quand j'ai été malade et puis que je me suis remis. Mais il fallait euh, reprendre le travail et puis je... voilà, c'était encore un moment où c'était un peu anxiogène par rapport euh, au virus. Enfin, c'est toujours le cas, mais euh, il ne faut pas l'oublier que c'est toujours le cas. Oui, toujours là. Mais hein. voilà, c'est ça. Moi, ce qui, ce qui m'a. Qui... Je trouvais ça trop, trop mignon, c'est dans ta vidéo, Alors, je ne sais plus pour des... le conf... ouais, si c'était euh, pendant le confinement, où tu disais Bah là, c'est mon feu. Et là, c'est mon poteau où j'aime bien ma Mais oui. Mais je peux pas le toucher. le poteau mais Tu vois, c'est ça. C'est mon poteau, mais je peux pas. Mais oui, parce que moi, je m'accroche à mon poteau. C'est des petites habitudes, bah oui. Mais et puis là, tu d'un coup, tu tends la main et tu fais ah non merde. Tu dis, je peux pas le toucher. Mais oui. Tu vois, c'est des petites habitudes comme ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Oh, ton petit' <rire> Bah oui quoi <rire> C'est pratique comme ça, t'as pas besoin déclipser les pédales, tout ça, mais voilà. Bah bien sûr, non mais oui. <rire> Alors attends, qu'est-ce qu'on a Il y a des gens qui disent coucou. Euh, euh, pour les 16 vélos, les aménageurs auraient pu mettre un dessin de vélo sur la route et une ligne blanche avant pour donner des indices aux automobilistes. Oui, alors c'est un peu le euh, cas quand même. Ouais. <rire> en fait. ouais. un petit, on, on pourrait faire un petit rébut, tu vois, sur les 100 mètres. Qui... Ouais, <rire> 100 non, mètres mais alors il faut, ouais, faut <rire> alors mettre un panneau. Attention, 16 <rire> vélos, vous allez arriver à un 16 vélo ouais. où il y a une ligne blanche d'effet du feu. Effectivement, que à partir du moment où si tu la grilles <rire> en voiture, alors que le feu est... C'est considéré comme un franchissement de feu rouge et tu te prends 135 euros et moins 4 points. Hein. Si, le, si le feu est rouge euh, d'emblée, hein. euh, voilà. Euh, et si jamais euh, tu te retrouves coincé dans un bouchon et que, il se trouve que tu te retrouves à l'arrêt sur le, sur le sas vélo juste avant que le feu passe au rouge, là, c'est une, une, une amende de deuxième catégorie, oui, c'est 35 euros d'amende et tu perds pas de points. Mais, euh... Bref. Euh, ouais. enfin, il y a quand même des vélos peints sur ce foutu sas. Quoi. Enfin, pourquoi les gens ne comprennent pas ouais ouais Mais est-ce que, est que toi, tu as, as senti une différence, déjà même euh, sans parler confinement, par rapport à la grève Tu sais, ils ont créé. Enfin, euh, euh, la grève où du coup, il y avait beaucoup plus de cyclistes. Ouais, est-ce que tu as pu sentir, toi, euh, c'est peut-être un hein, film, mais un changement de, de comportement des automobilistes Est-ce qu'ils faisaient vraiment plus attention parce qu'il y avait plus de vélos à, à cette époque-là euh je sais pas, euh... tu as eu le temps de... Enfin, je sais pas oui, ce oui, si c'est pour si, un oui, film oui, pour s'en rendre compte. Non, non, si, si, j'ai eu le temps, mais euh, alors, en fait, j'ai senti un espèce de décontenancement, c'est-à-dire que, honnêtement, hein, honnêtement euh, les gens qui circulent à Paris maintenant, en voiture particulièrement, on sent une tension, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils euh, sont emmerdés parce que ça grouille dans tous les sens. Et ça grouille littéralement. Et effectivement, il y a beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de trottinettes. Et moi, je l'ai senti moi-même. C'est très rare que j'aille à Paris en, en automobile. Mais ça nous est arrivé avec mon épouse. Et on se faisait la réflexion que, waouh, ça vient de partout. Et dans tous les sens. Ouais. Et ouais. pas forcément dans les sens autorisés, effectivement. Et pas forcément euh, au feu vert, effectivement. Euh, voilà. mais encore une fois, c'est... Voilà, c'est le schéma habituel des, de tous ces débutants qui arrivent euh, qu arrivent voilà, en trottinette, euh, en monoroue, en, en, mono en gyropode euh, ou en vélo. Euh, mais tu sens que tout ce petit monde euh, mmh. se comporte un petit peu comme s'il était piéton. C'est la spécialité parisienne. Avant tout, le piéton il ne traverse jamais au bonhomme vert. Il va traverser au bonhomme rouge et à 50 mètres de son passage piéton. Euh, mmh. On le sait tous. C'est dans la mentalité parisienne. Et, et tout d'un coup, ces gens-là, ils sont propulsés à 25 km h sur des engins motorisés, des vélos électriques, euh, voilà, euh, des, des giros -roues, des, des, des, des trottinettes électriques. Et, et c'est vrai que c'est quasiment un petit peu anxiogène parce que tu ne sais pas où donner de la tête quand tu conduis ta oui, bagnole oui. à, à ce moment-là. Donc, ouais, ouais j'ai senti cette différence. Euh, Je n'ai pas senti plus d'animosité que ces dernières années. Euh, je pense que c'est à partir de 2015-2016 où vraiment, là, j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que, que j'avais des mises en danger de ma vie qui étaient délibérées et je n'avais jamais observé ça jusqu'alors. Mmh. Particulièrement au, au, ouais, au début mais... des années 2000 où, où je te disais, il y avait deux pistes cyclables à Paris uniquement. Et bien, sur la chaussée, j'étais pépère. J'étais pépère et puis mmh. les gens étaient patients et puis ils me dépassaient proprement, beaucoup plus proprement qu'aujourd'hui alors qu'on dispose de beaucoup plus d'aménagements pour nous protéger, qu'on dispose de plein d'aménagements du code de la route, les sas vélo, les tours à droite et compagnie, mais tu sens plus d'animosité et d'agacement, d'énervement, en fait. De... Mmh. Tu sens que les gens sont à bout. Non, mais a... bah oui, c'est ça, mais il y a tellement de trucs à gérer. En fait, toi, tu es dans ta caisse et tu ne vois rien, tu n'entends rien et, et ça vient de dans, tôt, dans tous les sens. Oui, en fait, tu ne oui. peux pas avancer euh, tranquillement en voiture. Quoi. Donc, euh, je... Moi, je peux comprendre que parfois, euh, ouais, les gens, ils pètent des cases. Et en plus, avant d'arriver sur Paris... Ils se sont tapés, mais je ne sais pas combien de kilomètres de boucher. Ouais, ouais, plus d'une heure qu'ils sont dans la voiture. Ouais, ouais. Mais enfin, euh, psychologiquement, je trouve ça normal presque de. De péter un câble. Que certains voilà, pètent, ouais. pètent des câbles ouais, et, mais le et fassent que délibérément des. Le problème, c'est que. Je ne prêche tu... pas du tout quand pour tu... eux. Hein, ouais, ouais. Mais je, je peux le comprendre, clairement. Oui, hein. mais le, voilà, le problème, ouais. c'est qu'au bout d'un moment, quand tu pètes un câble, si tu pètes un câble à vélo, tu feras de mal à personne. Si tu pètes un câble. Ouais. Euh avec tes ah, 70 kilos dans ta tonne et demie d'acier, mmh, mmh. bah, tu peux faire un mort. Quoi. Et, et c'est le cas. Et voilà. Et on envoie des images sur les réseaux sociaux tous les jours. Et ça, c'est le, le, le, le, le côté qui m'agace le plus parce que ça me fatigue, parce que ça renvoie toujours cette image négative. Mais en même temps, c'est une réalité. Et, euh, et pour ça, j'ai beaucoup de respect pour euh, euh, pour les gens qui s'investissent énormément, alors qu'on a qu toujours un discours qui est anxiogène et qui est finalement qui est un, repoussoir, un repoussoir à toute personne qui veut commencer le vélo en ville. Mais il y a des gens qui pointent ça vraiment du doigt quotidiennement et avec, euh, avec puissance. Enfin, je pense à 50 euros, je ne sais pas si tu connais, sur YouTube, et mmh. sur, euh, sur Twitter, c'est le king de la vidéo vélo en France. De loin, hein, genre euh, beaucoup plus loin que tout le monde euh, d'ailleurs. Euh, donc, il, il s'attache vraiment à dénoncer toutes ces incivilités, euh, avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup d'opiniâtreté. Mais c'est vrai que quelque part, après, ce que tu vas retenir de ça, c'est toujours un petit peu du négatif. Bah oui. mais, mais parallèlement à ça, c'est vrai que c'est une réalité. Par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, euh, on constate beaucoup plus de comportements euh, euh, vachards par rapport aux cyclistes. Mmh. Délibérément et Voilà, ouais. c'est ça, complètement complètement. Ouais. Dans les commentaires sur YouTube, sur la route, euh, dans les commentaires sur Twitter, enfin, voilà. voilà. Tu, en, là, si tu tapes... Euh, en fait, finalement, euh, personne euh, n'a vraiment sa place. C'est comme un, un mauvais... Euh, un, enfin, un mauvais... Enfin, un mauvais couple qui se... Il n'y a plus personne s'écoute, plus personne s'entend. Oui, et alors, au-delà de ça, justement, voilà, au de ça, justement, c'est cette espèce de, de frange de la cyclosphère qui va venir... Euh, Toujours pointer du doigt, toujours pointer du doigt, toujours pointer du mmh. doigt. Puis ça va, ça va entretenir une espèce de, de dualité, de, de, de mmh. choc frontal entre deux mondes. C'est-à-dire le monde des motorisés ouais. et le monde des mobilités douces. Alors que, mmh. bon, à la base, c'est le fameux partage de la route. Alors, après, j'ai bah oui. l'impression d'être... Euh, j'ai l'impression d'être quand je dis ça. Je me sens tout sale. Mais... Euh, oui, il y a un entre-deux quand même qu'il faut, qu'il faudrait mm -hmm. euh, retrouver. Mais moi, j'ai, tendance à dire il y a autant de cons chez les chez les cyclistes que chez les automobilistes, quoi. Absolument. Et oui. les gens, enfin, la, fin, la part est la même. Les cons sont euh, pas... universels, bien sûr. Oui, les cons. <rire> <rire> Complètement. Mais c'est vrai qu'un con à vélo, il fera pas de mort, quoi. Voilà. Oui, bah, voilà. oui, c'est ça le. Oui. Il voilà. ouais, y, y a Thomas qui dit il y a une trop grande densité de population à Paris pour une circulation saine et sans animosité bah oui c'est ça que ah oui alors parlez-moi à on ça voilà, oui, j'entends toujours ouais. les débats alors je m'efforce toujours de jamais faire de politique d'abord parce que ça ne m'intéresse pas la politique et puis en plus parce que je ne sais pas très bien où me placer moi non plus mais, mais... mais quelque part tu es quand même engagé à partir du moment où je pense que tu es sur un vélo tu es forcément engagé <rire> enfin, euh, tu représentes quelque chose sans le dire mais... ouais on me le dit souvent oui. Mais, écoute, je, je mets beaucoup de garde-fou là-dessus. Voilà, euh, parce que j'ai... En fait, ça m'agace cette espèce de débat gauche-droite euh, qui est très parisien et qui a toujours tendance à dire euh, si tu fais du vélo, tu une gauchiasse et puis, euh, et puis si tu es en bagnole, euh, tu es un droitard. Alors que finalement, si tu regardes un petit peu plus loin que Paris, tu, tu vas constater qu'il y a des villes comme Bordeaux qui, sont, qui, qui, qui, qui, qui étaient beaucoup plus évolués en termes de cyclabilité euh, il y a encore 5 ans que Paris. Et puis Bordeaux, bah, c'est Alain Juppé, je veux dire, c'est pas la gauchesse de base, hein, quand même. Euh, mmh. Ou même euh, dans l'Est, il y a plein de villes euh, l'Est qui Traditionnellement à droite, quand même. Euh... Oui, bah oui Stras... voilà. Strasbourg est PS, hein, par contre. Moi, je suis, suis d'Alsace. Oui, oui euh... Strasbourg. Oui, en, en général, mais... c'est tout bleu et au milieu, voilà un point rouge. Mais bon, bref, voilà, il n'y oui, a PS, pas que Strasbourg, euh... il y a Colmar, tout ça, voilà où, où c'est hyper aménagé, où la part modale est bien plus grande qu'à Paris, mais traditionnellement depuis très longtemps. Et voilà, c est, c est... Euh, ouais. si tu veux, ce n'est pas une question de couleur politique. C'est une question politique parce qu'effectivement, si le politique n'est pas au rendez-vous, pour faire la place au vélo, et pour, euh, pour, pour, considérer, pour considérer le vélo. Voilà, euh, effectivement, euh, si le politique ne joue pas son rôle, euh, c'est raté. Donc oui, c'est politique, mais ça n'a pas de couleur politique. Voilà. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est une tradition française, la, la politique à l'échelon local est complètement euh, déclivée de, de, de la politique à l'échelon national. Voilà. Mmh. Les postures euh, sont, sont quand même beaucoup moins euh, euh, dogmatiques, on va dire. Et euh, du coup, là, par rapport, euh, euh, donc là, on a parlé un peu confinement et politique. Hein, pour quelqu'un qui ne <rire> parle pas politique, euh, tu es quand même bien inspiré. Déconfinement. Oui. Est-ce que euh, t es, t es, voilà, tes impressions euh, par rapport à des mesures qui ont été prises, est-ce que tu as vu des changements sur tes vélos, euh, Ah bah oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Que... Bah, pu... vas-y, dis-nous, publié... dis fais, fais ton Edouard Berry. <rire> parce qu'apparemment, euh, les gens préfèrent que tu fasses ton Edouard Berry que ton Pierre euh, 40M, 40, 40, je ne sais plus. <rire> dit. Non, bah oui, mais oui, euh, on a bah vu je... apparaître les, les fameuses... Euh, euh, c'est euh, barbare comme néologisme, mais c'est les, les fameuses coronapistes. Peut-être ah, oui. en urgence. Euh, euh, je sais que du côté de Lille, il y en a. Est-ce qu'à Roubaix, ils ont fait oui. ça aussi Est-ce qu'ils ont... Sur certains grands boulevards. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, mais moi, tu vois, enfin, pour aller au taf à vélo, il faut que je prenne mon vélo sur l'épaule et que je monte deux, <rire> deux étages. Donc, ah. <rire> je... voilà, j'ai pas pris mon vélo depuis un bout de temps, ouais. même parce que, en fait, ouais, je fais mes courses à vélo en général, mais là, je ne les faisais pas. J'ai mon imprimeur à vélo, mais vu que la prod était à l'arrêt, voilà, ça fait un bout de temps que je n'ai pas pu puis euh, je sais il bah y a déjà des pistes cyclables. Et puis c'est pas des grands axes que moi je prends en fait. Moi j'aime bien prendre les petits chemins, les tournées, euh, pour, euh, pour être tranquille. Ouais, bah là, ils ne <rire> roule pas voilà. aux heures de pointe, enfin voilà, je suis genre décalé, moi je suis pas du tout en bonne euh, Oui, oui, bah t'es bon, bon, bon, indépendante. Euh, ouais. <rire> tu bosses comme tu veux, comme tu peux. Beaucoup. Et voilà. Même le samedi, voilà. jusqu'à il est presque 13h Écoute, vas-y, abonnez-vous tous à Vera! <rire> S'il vous plaît! Non, mais pardon! Euh, pardon! Euh, je regarde juste. Euh, il y a Laurent qui dit ⁇ Bye bye, il doit, il doit partir ⁇ Bah oui, tu vois, ça fait un bout de temps, mais attends, on n'avait pas fini. Euh, on parlait des confinements, donc être ouais, Ces pistes cyclables. Ouais, les coronapistes, euh, alors c'est un exemple. Euh, totalement emblématique et complètement... Mais... Moi, ça fait un peu penser à une piste de danse avec euh, la musique de Corona, <rire> j'imagine... un <rire> peu. un je me toute la toute l'année. Ouais, ouais, ouais. Oh, Ah, Eh, t'as vu qu'on ferait. Oui, oui, il faut que tu danses, danses parce en fait, pour mettre de l'ambiance. <rire> allez, bouge, bouge. Bah oui, les gens sont bons, faut qu'on les garde. Restez, restez. Ah non, on n'allait bon, pas bref. manger. Ah, midi h 40 enfin, <rire> quand je fais des lives, manger, je fais des lives avant 15h. Mince, <rire> alors. Euh, oui. Du coup, allez, bouge. Non, pour mais, non, la non mais le truc de fou, quoi. Enfin, euh, de la porte-maillot, donc, tu de Paris, porte-maillot, jusqu'à la Défense. Ils ont fait une piste sur la N13. La N13, c'est un truc de malade. C'est une deux fois quatre ouais. voies. Alors, jusqu'au pont de Neuilly, ouais. elle est limitée à 50. Mais c'est juste une autoroute, quoi. Et là, ils ont pris un quart, une voie, pour faire une piste euh, temporaire. Euh, c'est le dernier endroit au monde où on s'attendait à ça. Enfin, je veux dire, même, à, ouais. même Anne Hidalgo, elle n'aurait pas osé, tu vois. <rire> là, on est dans l'empire de la bagnole. C'est le Tu quoi. penses que le confinement a... a... À, à, comment dire, à vite, c'est quoi le mot A permis euh, la réalisation de plein de fantasmes de Manan Hidalgo. <rire> On parle politique ou pas Bref. Alors, tu sais, tu sais qu'en réalité. Euh, ah oui, le RER Vélo, il oh, y a trop de sujets. Ben oui, oui, c'est de la Bref. folie. Mais euh, oui. en fait, en réalité, Anne Hidalgo, euh, elle a un cheval de bataille, c'est la pollution autom automobile. Mais euh, il, faut, il faut reconnaître que ce n'est pas elle qui est vraiment la force de frappe en la matière, c'est vraiment euh, Christophe Najdowski, qui, qui était son premier adjoint pendant très longtemps, qui est toujours adjoint à la maire de Paris, et euh, qui, qui est vraiment à l'origine du travail euh, du plan vélo parisien depuis le début de la, mandi, de la mandature de Daniel Dalgo. Mais et, et, là, là elle, a, elle a un discours qui est vraiment beaucoup plus axé vélo, elle, en son nom propre. Euh, que, mmh. que ça ne l'a été jusqu'alors. Donc, bah, déjà, c'est un, un bel effet <rire> de, de ce qui s'est passé. Bah ouais. Et donc, du coup, toi, tu l'as pris, cette méga piste euh, C'est sur ton ouais trajet mais après, c'est sur la N-Presse, donc deux fois quatre voies. Donc, ils ont pris une mmh. voie pour faire euh, euh, juste les cyclistes dans un sens, et puis dans l'autre sens, c'est. Euh, une espèce de piste mal branlée entre la contre-allée et puis le trottoir. Bon, bref, ah oui. on ne va pas cracher dans la soupe, hein, c'est quand même révolutionnaire. Et puis surtout sur le pont de Neuilly, là où c'est limité à 70, là ils ont pris une voie pour faire une bidirectionnelle, c'est-à-dire pour permettre ah. enfin aux cyclistes euh, d'accéder légalement au parvis de la Défense. C'est-à-dire légalement parce que en fait jusqu'alors, tous les cyclistes passaient sur le trottoir, mais de manière illégale, sauf, sauf qu'il y avait du coup des militants d'associations vélo qui avaient peint des pictogrammes au sol euh, mais c'était euh, anarchique, au sens propre du mmh. terme et puis tous les cyclistes passaient par là à aller-retour, le pont qui n'est jamais éclairé ni pour les piétons ni pour les cyclistes ouais. alors qu'il y avait euh, quatre voies à gauche euh, euh, effectivement donc là c'est totalement, totalement révolutionnaire et ça se fait dans la légalité donc là, on va, on va s'accrocher pour qu'elle reste, cette piste, et qu'elle ne soit pas... Euh... Bah ouais. Que, ouais, souvent, les choses un peu temporaires, les solutions un peu, vas-y, on fait ça, on, puis on verra après. Ça, ça reste souvent, après, bon, pas, je ne sais pas dans les villes, mais souvent, on répare un truc qui se fait, ouais, ça va tenir, je le ferai mieux plus ouais, tard. Ouais. Et puis en fait, ça reste 4 ans... Puis ouais, mais là, là franchement, c'est pas mal collé. Pas pas et puis, moi, je suis passé enfin, hier, ouais. ça y est, ils ont fait les rampes. Euh toute la semaine il n'y avait pas encore les rampes donc il fallait que tu portes ton vélo pour descendre sur la chaussée enfin mmh. il y a des séparateurs en béton mais euh... ah il y a encore des travaux en cours pour euh, améliorer ah oui oui puis ça va ou continuer sur ouais. le boulevard circulaire euh, euh, qui, qui fait tout le tour de la défense enfin bon c'est complètement euh... ouais. donc c'est énorme ce qui se passe là c'est énorme et puis bon à l'échelon de, de Paris et de l'île de France euh, voilà même euh, alors rue de Rivoli Anne Hidalgo elle a carrément décidé de de fermer totalement la rue de Rivoli, mais alors, euh, ça n'a rien à voir avec les cyclistes et tout ça, puisque la, la bidirectionnelle a, a été livrée il y a un an euh, sur la rue de Rivoli euh, pour les cyclistes, donc tu peux faire la rue de Rivoli dans un sens ou dans l'autre, donc dans un sens ouais. c'est totalement inédit, c'est-à-dire la remontée euh, de Concorde à Bastille. Oui, voilà, la remontée, oui. Voilà. Moi je me souviens, euh, quand on l'a roulé, ben, au départ, euh, c'était un peu les, les premiers kilomètres du RDM où on se oui. Ouais, euh, ouais. ouais. <rire> un petit peu, on va dire, mais bon, on était toujours sur la chaussée, parce que tu as le trottoir t'avais la piste cyclable et les voitures, mais ben on voit plus et les voitures, et après la chaussée, mais on passait jamais sur la piste cyclable. Bah non, c'était tibérie, ouais, mais... les, les... Ah, les Tibéries, ouais, c'est ça. J'appelle ça les Tibéries. Ah, c'est ça les Tibéries, les pistes contre le trottoir, et puis à gauche de la piste, il ouais. y avait les voitures stationnées, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Non, ouais, non. Puis les gens, ils font... Mais ouais, non, tu, mais ça, en groupe, pas, tu le en fais pas. Euh, ouais. ouais. C'est non, bah non. <rire> C'est totalement clair. Ouais, complètement. Et, euh, donc, et donc, bref, du coup tu vas nous faire une petite vidéo avec tous les aménagements bientôt euh... ah, Alors ça c'est pas ma spécialité, il y en a d'autres qui font ça très bien. Euh, il y a Jeannot qui fait ça super bien, Jeannot Le Cyclo euh, qui, qui, qui, qui fait souvent le tour des aménagements et tout ça. puis plein d'autres aussi, euh, pas forcément sur Youtube mais sur Twitter justement. Il y a beaucoup de vidéastes ouais. euh, de la cyclosphère qui ne publient que sur Twitter. Et des petites séquences, okay. tout ça, euh, à tendance euh, euh, infrastructure, à tendance, euh, voilà, tel endroit, telle tel problématique et tout. Et euh, c'est vachement complémentaire. Euh, après, c'est un peu dommage parce que une fois que tu as publié un truc sur Twitter, après, ça se perd dans les limbes. Euh, c'est très mmh. difficile à retrouver. Alors que sur YouTube, tu vas sur la chaîne YouTube de de un tel ou une telle, euh, et puis tu retrouves facilement ce que tu veux retrouver. En termes d'archivage, on va dire, c'est beaucoup mieux structuré YouTube euh, pour ça quoi. Mais après, la force de Twitter, c'est que tout d'un coup, tu peux avoir euh, une vidéo qui est vue euh, des milliers et des milliers de fois euh, très très vite, parce que ça fait boule de neige. Quoi. Parce que, ouais, ce que as pas... Après, rien n'empêche, une fois que tu as, as, as, as le média, tu peux le, le diffuser sur toutes les plateformes. En fait. Aussi, oui. Ou ouais, ouais, bon, après, c'est juste une manipulation à faire. Ouais, mais ouais. mais ouais, ça se perd. Ouais. Tiens, je vois, y a, y a, apparemment, il y a Abris59 qui fait ça à Roubaix sur Twitter, hein. j'irai voir. Oui, Abris, C'est ouais, bah, ouais. moi, Twitter, je ne suis pas beaucoup dessus. Abris, bah, euh... il nous avait fait quelques Daily Ops mmh. commentés aussi, ouais. ouais. D'accord. Et tu as, as déjà fait des Daily dans d'autres villes ou pas Ou c'est que le t'as Tu n'as jamais été genre en mode guest euh, sur Strasbourg ou Bordeaux ou Tours ou Je ne sais pas. Oui, mais non, j'en ai pas. Ou euh, euh, ben, oui, oui, j'ai déjà filmé et tout ça et capturé dans d'autres villes et à vélo, mais euh, je, non, je publie peu, parce qu'après, j'ai pas le recul euh, euh, mm. mais aussi, on va très souvent à Bordeaux on va très souvent à Nantes euh, voilà, avec nos vélos et euh, puis c'est toujours un plaisir, parce que Bordeaux et Nantes c'est des villes qui sont encore plus cyclables que Paris justement, donc euh, euh, c'est génial, tu fais, les, tu, tu, tu fais les bords du fleuve à Bordeaux, mais c'est incroyable tu as, as un feu tous les, tous les 5 km quoi, alors qu'à ouais. Paris tu fais les bords de Seine, tu as un feu tous les 200 mètres. donc euh, bon euh, c'est enfin, génial, Bordeaux, pour, pour ceux qui se déplacent à vélo. D'ailleurs, Bordeaux, c'est très étrange. Hein. C'est une ville qui a plus de 10% de, de par modèle. Donc, par rapport aux 4% parisiens, c'est quand même énorme. Ouais. Quand je dis plus de 10%, il euh, y, y a des périodes où ça monte à 20% euh, en fonction de la saison. Mais, euh, et et, et c'est une ville qui, qui est très, très peu active sur les réseaux sociaux. Et qui est très, très peu active aussi sur la, dans la vélosphère Il y a très peu de monde. Bordeaux Oui, oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est... Bah, tu vois, c'est pas ceux qui, en... ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Mais exactement. <rire> Mais euh, ouais. en termes de quantité de, de, de parts modales, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au mmh. bout d'un moment, quand tu atteins ce, cet effet de masse critique, quand il y a tellement de gens qui se déplacent à vélo, eh ben, finalement, tu pas forcément envie d'aller euh, rouspéter sur les réseaux sociaux parce que bon, mmh. 99% des gens qui viennent sur toute terre c'est pour euh, rouspéter, mais euh, <rire> on, va se, on va pas se mentir. Et donc, du coup, c'est bizarre que tu sois là-dessus parce que toi tu es un anti non Ah en oui, fait, mais parce, parce que justement, je vais là-dessus et puis euh, j'arrête pas de dire, t'arrêtes de gueuler, voilà, René. <rire> <rire> D'accord, ben oui, parce que oui, tu es le, le modérateur de la <rire> Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis arrivé là-dedans. Elle était déjà très, très bien installée, cette Véosphère. Mais voilà, je me suis fait une petite place là-dedans. Euh... Ah, tu vois, il y, y a Guy, Guy Grimm euh, qui dit « Bordeaux n'est pas une ville de militants, ça restera toujours la belle endormie ». Ah oui, ah, après, ouais. y a des... ouais, mais pourtant, voilà. Oui, historiquement. Le résultat, c'est que, que à Bordeaux, tu, tu, quand tu ouvres les yeux, tu regardes, tu as la mère de famille qui passe avec le cargo, euh, le, le, le, le, le mec qui bosse dans les bureaux en costard, qui passe sur son vélo pliant. Euh, et, et puis bon, euh, ce sale gauchiste de Juppé, euh, il a quand même supprimé quatre. Euh, 80... 90 des places de stationnement dans les rues et tout, euh, mince alors les piétons ont de l'espace, euh, les vélos ont de l'espace, voilà. Euh, oh j'ai entendu aussi, euh, j'ai pas, pas forcément mes sources là, je l'ai vu passer, euh, bah, de plus en plus du coup de, de villes vont redevenir, par les centres-villes vont redevenir piétons, euh, faire revivre le... C'est ça ton secret pour ta voix suave, la c'est ta clope, c'est ça Ah, tu sais que je viens de l'allumer, merde <rire> J'entends en, <rire> bah oui, le briquet, hein. on ne lui fait pas. <rire> bah non, on ne fait pas. Euh, bah Après, tu t'étonnes que tu, tu touches juste après, quoi. c'est malin. Euh, Qu'est-ce que je disais Ouais, Que de plus en plus de centres-villes vont rendre les, les centres-villes piétons euh, pour refaire... Euh, bah, pour éviter la voiture, refaire revivre les, les petits commerces. Quand tu dis ça, tu dis tout. Quand tu dis ça, tu dis tout. Faire revivre les petits commerces. Oui, euh... il oui, enfin, y, y a plusieurs problématiques en une. Non, hein, mais c'est euh... ça, en fait. Et puis, alors ça me renvoie à, à l'illustrissime bouquin de Olivier Rasmont, euh, qui s'appelle Comment la France a tué ses villes. Voilà, et comment on a tué nos villes C'est euh, euh, en fluidifiant un maximum, en faisant des gros artères, en piquant de l'espace à tout le monde pour faire passer un maximum de bagnoles. Encore une fois, je n'ai rien contre la bagnole, mais à un moment, trop c'est trop, juste trop c'est ouais. trop. Et qu'est-ce que tu fais bah, quand tu fluidifies ta voiture, ta, ta ville Ta ville elle devient un axe de transit. Euh, J'ai entendu ouais. Annie Hidalgo qui en parlait cette semaine justement en disant euh, il ne faut pas oublier que la moitié du transit euh, routier à Paris. Euh, chaque jour, ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent à Paris. C'est des gens qui traversent passionné. Paris par oui. l'intérieur, ce qui était le cas des bergeries de droite, justement. C'était un drame. C'est des gens qui allaient bosser à la Défense et puis euh, qui traversaient Paris de part en part pour retourner dans le Val-de-Marne le soir. Mais ça n'a aucun intérêt pour une ville, ça. Personne n'est gagnant là-dessus. Personne. Ouais, ouais, vrai. Surtout quand, en ouais. plus, quand tu pars du Val-de-Marne, de -Marne, toute façon, tu as le rer A et arrives quatre fois plus vite à la défense qu'avec qu ta voiture. Et bon, après, c'est une question de confort et tout ça. Et puis, le confort, c'est légitime. Enfin, je... je... Bah, chacun son confort. Voilà, c'est ouais. ça. Voilà. Mais, mmh. mais, mais, mais, chacun son confort, mais il y a quand même des effets de bord, notamment la pollution, notamment le trafic engorgé, notamment le fait que... Euh, tu arrives à des niveaux de saturation où tu as même des véhicules de secours qui ne peuvent pas euh, arriver euh, à ouais, temps, voilà, vrai, et ouais. tout. Et que, quand c'est complètement congestionné, bah c'est un drame. C'est un drame, mais c'est un drame pour tout le monde. Et, et personne n'est gagnant là-dessus. Personne n'est gagnant là-dessus, parce que les gens dans leur bagnole qui vont mettre trois heures à faire 10 bornes, c'est juste ridicule. C'est une ineptie. Et puis, tous ces gens qui vont mourir parce qu'ils sont fragiles et qu'ils vont mourir de, de, de, de, de maladies liées au trafic automobile et à la congestion et tout. Enfin bon, après, le bruit, tout ça, enfin, euh, c'est... C'est sans fin ce truc, bref, tu, tu parlais des centres-villes bah Oui, et, et... <rire> oui. Donc, quand... bah attends, je regarde, je regarde là, on va, ne on va pas refaire une troisième heure de live Non, <rire> j'ai faim et je suis bientôt à sec Alors, <rire> ce que je te propose, c'est qu'il te reste 5 minutes Tu peux faire un monologue de 5 minutes sur une conclusion <rire> Non, peut-être pas 5 minutes de monologue, mais euh, ouais je sais, une conclusion euh, Est-ce que toi, tu es, es, optimi es optimiste toi pour euh, la suite Forcément. Enfin, oui, euh, oui non, je suis optimiste ça. parce que plus je vois de gens à vélo euh, euh, le matin sur le pont de Beson quand je pars, euh, plus je suis content. Ouais. Ouais, je suis content parce que c'est... Et puis ça se voit sur leur, leur visage. C'est des gens qui, mmh. qui comprennent un truc. En fait, il y a tellement de barrières à t'imaginer que tu peux te déplacer pour faire tes 6 km pour aller au boulot euh, à vélo, il euh, y a tellement de barrières, la barrière du temps, de, oh là, là comment on va faire quand il fera froid, tu as jamais froid ouais. en hiver, et puis la pluie, <rire> voilà, voilà, et... voilà, ouais. voilà, puis je vais transpirer, ouais. et <rire> puis mon maquillage il aura coulé, <rire> ça, alors ouais. que bon, euh... et où est-ce que je gère mon vélo, une fois un cadenas, mmh. il faut des lumières, oui, ouais, alors que ça. 100% des gens que je connais qui s'y sont mis, ils <rire> bah, ils sont pas dans ce discours, il y a que les gens qui mmh. ne savent pas ce que c'est qui sont dans le discours. Et ça, c'est des gros freins, il faut les casser, ces freins. Mais, mais, mais moi, je suis super optimiste depuis la rentrée de septembre, même avant les grèves. Hein. Depuis la rentrée de septembre, j'ai pris une... Claire... Oui, s'est passé quoi euh, à la rentrée eh ben, Pourquoi il y a eu... Eh ben, un... J'ai trouvé que ça avait déjà explosé. J'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup plus de monde euh, en selle. tu as trouvé une raison Pas tellement, je pense que... Je qu ne tu sais pas. Je ne pas. Une... Je sais pas. C'est peut-être le pouvoir de la vélosphère. <rire> je ne sais pas. Euh... J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup plus de monde ouais, dès septembre, avant les grèves. Ouais. Alors, pendant les grèves, c'était le pompon, voilà. Et puis maintenant, ça va être le pompon. Ce n'est pas le pompon, là, actuellement, parce qu'il oui. euh, ne faut pas se mentir, il n'y a, a, a qu'un actif sur deux qui a repris le boulot, là, depuis le déconfinement. Donc, euh, parce que mmh. bah, tout le monde doit encore s'occuper des enfants, parce qu'on encourage toujours le, le télétravail. Euh, Télé donc, euh, on verra ça plus tard, mais. Mais en tout cas, euh, mon épouse, là, on est samedi, elle est en boutique et, et ça vend des vélos comme jamais, mais comme jamais. Ouais. Ouais, l'échappé belle, en force. 71 rue de Nanterre, Nières sur seine <rire> l'échappé belle. En plus, ils ont, ils ont ouvert leur, leur nouvelle boutique. Mais là, ouais, ont... mais ouais. Ouais, bah, ouais quand j'avais été, j'avais vu la, la... Enfin, la première boutique ouais, et ils ouais. m'avaient dit qu'ils allaient... C'était quoi C'était au mois de... C'est quand que j'étais là un... C'était au mois de juillet ah, ah ouais, c'est ça. J'allais dire un peu avant l'été, hein. ouais, mais voilà, c'était l'été. Ouais. ouais. Ah non, c'est canon, c'est canon, là c'est canon, ça fait 6 fois la superficie de la boutique, c'est la super superficie, il me faut un café, une un café, c'est si café comment ça passe là, oui, c'est ça, Oui. yes, bon bah tant mieux, si ça c'est positif, je pense qu'on va rester sur ça, ou est-ce que tu avais encore d'autres choses à rajouter Non, moi j'ai d'autres choses à demander, alors comment ça va, verra t en ce moment, comment tu as passé le cap ça va. Bah moi le confinement. Euh... Le confinement. Alors, bah, les premières semaines. Euh... Bah à la, non, enfin, au début du confinement, pendant deux semaines, tout s'est arrêté, euh, euh, enfin toute la production, etc. Même euh, enfin, au niveau des commandes, j'avais plus de mails, j'avais plus de commandes. Ouais. Et là, tu te dis, oh, c'est la fin du ouais, monde. C'est ça, ouais, La pipe Et mmh. du, ouais, mais du coup, en fait, euh, bah, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Euh, dans ces lives. Live euh, merveilleux. Ouais, les, live, ah ouais. les, les lives sont arrivés après, en fait. C'est pas au début que je me suis lancée, que voilà, j'en ai profité pour rester dans ma bulle, faire mes choses, avancer. Et... Voilà, j'essaie de profiter de la situation aussi, euh, j'essaie toujours de profiter de la situation. Et du coup, pour mes, toi, ça a été pays, un moment finalement. aussi, où, euh, un moment inédit, où tout d'un coup, là, depuis te, le début de ta vie d'entrepreneuse, euh, il y a eu un gros coup de fin à main et tu t'es retrouvée euh, face Mais... à toi-même comme jamais, parce que tu n'avais jamais eu le temps, parce que tu avais la tête dans le guidon depuis tant de temps Non, en fait, euh, je me suis retrouvée comme au tout début de Racetown, c'est quand tu lances un truc. Euh, où euh, tu fais des choses, mais tu sais pas quels impacts ouais. ça va avoir. Enfin, tu sais, tu moulines un peu, tu pédales en, dans le vide, ouais, tu sais ouais. pas trop. Mais qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait depuis, depuis le début, bah, ça a porté ses fruits, tu vois, et puis bah, après, euh, moi, il y a quand même la communauté qui était là euh, et puis à partir du moment où on avait un peu une date de déconfinement, alors là les gens se projetaient, tu vois, pour aller rouler, <rire> faire ci, faire <rire> ça, et là, les, ouf, pardon, les commandes Tremblement de arriver, terre et, et oui, c'est ça, bah, j'ai une table de camping, euh, <rire> de quechoua, et euh, qui me sert de support, <rire> et en fait du coup, euh, les, les gens avaient le temps aussi, tu vois, pour euh, des idées de, de, de casquettes custom, euh, ou s'imaginer partir ici et là, et, ouais. et des idées cadeaux, enfin, et du coup, j'ai commencé à avoir pas mal de, de commandes et là depuis ça n'arrête pas depuis mi-avril voilà ça fait un mois ça explose et puis bah, du coup j'ai fait des lives ouais, euh, ouais c'était voilà, cool et du coup bah, tous les jours bon c'est quand même fatigant ouais. mais tous les jours c'était un coup de boost et tous les jours en fait bah du coup j'étais obligé enfin obligé non personne ne m'obligeait mais j'étais obligé au moins de me saper tu vois <rire> euh, oh. Bon, oui. En bas, je suis toujours en pyjama. Oui, puis d'être au taquet Mais, intellectuellement, ouais. et tout ça, parce qu'on oui, sentait ça, que tu avais travaillé. Tes euh... trucs, hein. On sentait que tu avais, oui, oui, avais anglais euh, ouais, ton live. Invité. Et tout. ouais, il ouais. euh, ouais, faut préparer le truc, et c'est un rendez-vous, et puis tu vois toujours les gens qui reviennent. Et euh, ça fait plaisir d'avoir. Euh, bah, tu vois que les gens te suivent. Et du coup, moi, ça m'a vachement boosté, ça m'a fait du, vraiment du bien. Et le partage était top. Hein, moi, fin, fin, tous mes invités étaient vraiment plus... Ouais. Euh, il y avait toujours un truc, enfin voilà, je, cher je cherchais un angle, en fait j'aurais pu inviter plein d'autres personnes mais je cherchais des gens aussi qui avaient des projets qui pouvaient moins intéresser euh, ben, ma communauté un peu comme je le fais avec euh, la Gazette de Josette où je partage des initiatives ouais, vélo, ouais, ouais. Euh, euh, tout ça, enfin via des articles euh, là j'avais clairement, j'étais pas du tout motivée à écrire, <rire> c'était plus, plus, plus, plus fort que moi mais le, voilà, le fait de discuter, c'était souvent des entrepreneurs aussi, donc euh, mmh. voilà, il y avait aussi cette, cet échange là donc, c'était vraiment chouette. Et, et finalement, bah, moi, je le vis vraiment bien. Je l'ai vraiment bien vécu, ce confinement. Et, enfin, euh, là où, où je me suis rendu compte, euh, c'est que ça fait quatre ans que je suis confinée, quoi. <rire> ouais, <rire> ça n'a vraiment ouais. pas changé, mes habitudes. Voilà, donc à part pour aller faire les courses où tu sens que les gens sont vachement plus sur la défensive et, et qu'avant, enfin, moi je faisais mes courses en semaine où il n'y avait que Pépé et Mémé qui étaient là, tu ouais, vois, ouais. et donc j'avais plein de place et tout. Là, il y avait vachement non, il y avait des caddies remplis, les gens étaient stressés. Moi, c'est le seul truc qui m'a. C'était l'extérieur. C'était l'extérieur. Ouais, c'est ouais, ouais, voilà. extérieur. extérieur. Sinon, voilà. en fait, extérieur. Ouais, extérieur ouais. Donc, ben, moi, ouais, ça fait 4 ans que je bosse comme ça. Ça, ça pourrait continuer mais ouais, juste il ouais, y a ma prod qui s'arrêtait mais qui la reprend ouais, ouais, ouais, ça, tout doucement ça prenait, ouais. et ça que tu vois j'ai plein plein de commandes et je me dis voilà bon, oh là, il y a trop de taf comment, comment on va faire comment on va faire voilà mais bon c'est moi c'est super positif et voilà et puis bah apparemment ça a bien plu euh, les gens sont toujours là bah toi euh, attends je vois un peu bah toi ouais t'as kiffé aussi ouais, mais c'est frustrant, enfin, tu, voilà. c est c est frustrant que, tu vois c'est frustrant parce que tu vois j'en ai raté deux trois et ouais. euh, le fait qu'on les garde que 24 heures, là, c'est super agaçant, ouais. quoi. Bah alors, en fait, là, ce qui est bizarre, c'est que c'est la première fois, là, quand j'ai arrêté le live d'avant, euh, il m'a proposé de le mettre en IGTV. Donc, la première partie de notre live, ouais. à tous les deux, il est sur IGTV. Et alors, alors que bien, Instagram ne me le proposait pas les semaines ouais. d'avant. Donc euh, voilà, on que. Et, mais j'ai quel... quelques, euh, quelques enregistrements audio. Ouais, euh, ouais. Parce que j'ai réussi à en enregistrer certains. Je vais voir si je peux pas les partager. Ah moi je sais que j'ai euh, remarqué là. que sur euh, quand je faisais mes tests là, j'ai remarqué que sur euh, iOS, euh, ils te proposent de l'enregistrer dans ta pellicule photo, en fait. Euh, ça, dépend de la... ça dépend, il faut de la place. Ah oui, euh, oui. oui. Parce que des lives d'une heure, tu ouais. vois, ou qui dépassent, ouais, même qui ouais. font deux heures, ça prend vachement de place. <rire> ouais, <tu> crois, <rire> sur le téléphone, les, serve, les ouais, vidéos. Ouais, ouais moi il ne me le proposait pas. Ouais. en fait J'avais fait un test aussi euh, euh, sur, ouais, sur un autre compte. J'avais fait un test. Euh, voilà, c'était pendant une minute. J'ai pu enregistrer la vidéo. Ouais. Mais les live d'une heure, j'ai passé non. place ah sur le ouais, téléphone. Ouais. Je ne sais pas combien peut peser, peut peser une vidéo d'une heure, mais.. Ouais. Euh... Voilà. Bon je n'ai pas entendu la, la, la cloche elle a sonné, il est 13h Donc je pense qu'on va bientôt avoir le décompte aussi d'Instagram Ça va couper dit, Chérie Allez, <rire> Bon en tout cas il y a plein de gens qui disent euh, bravo, merci Donc ouais c'était vraiment cool l'échange Qu'est-ce qu'il dit, super sympa le live Je sais pas, tu vois les commentaires toi aussi Ouais ouais ouais, ouais mais tu sais, j'ai pas, pas beaucoup de talent pour lire les commentaires <rire> <rire> Apparemment <rire> Est-ce que c'est possible d'avoir de des alertes sur les interviews euh, Bah, ouais, il n'y a pas d'alerte. Je sais pas comment on peut faire des alertes. Bah, faut, de toute façon, si euh, tu connecté à la. Enfin, si, si tu suis la page euh, Verra, dès que je suis en live, ça, tu reçois une alerte normalement. Et là, en euh, fait, là, tu es sur Insta et en même temps, ça stream sur Facebook, c'est ça Non, pas du tout. C'est ah que non Instagram. Ah, ouais, d'accord. Ouais. C'est ouais. que Insta que En fait c'est le seul euh, truc où on peut avoir deux écrans pour voir aussi l'autre ah, amitié Ah d'accord, bon, ben, sur donc, Facebook ça, ça marche été... pas ouais. Non, sur Facebook je ne pense pas qu'on puisse le faire Et puis là il y a ben, les commentaires des gens aussi qui, euh, qui interagissent Donc c'est plutôt chouette Mais moi j'ai ai beaucoup aimé euh, ce que tu as fait euh, avec Youtube et Discord C'est vrai que les gens prennent la parole, c'est chouette aussi Bon je pense que ça peut vite devenir le bazar <rire> ah bah, D'ailleurs c'est vite le bazar, ouais. oui euh, ouais. euh, Oui c'est vite le bazar Surtout ouais. s'il y a les belges Enfin bon, <rire> ouais, je me comprends Ouais, on a, on, a, buse, on a vu quelques si Belges passer. Ouais, et <rire> Bah, tiens, il fait. Et bisous, je pense que c'est les petits, les petits bisous belges. Bon, allez, il reste une minute et 14 secondes. Ah, ça y est, un euh, des comptes, ouais, c'est fou. Ouais, il y a des comptes, là. Excellent. Ça, c'est nouveau aussi, il n'y avait pas ouais. avant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se mettre au live Insta. Insta a dû le capter, ils, <rire> ils, ils ont mis en place. Ils des, ont dit, putain, les serveurs vont exploser. <rire> ah, c'est clair. Bon, il reste une minute. Alors, bah... Euh, tu veux dire quelque chose pour dire au revoir bah, bisous, au revoir, toi. Bisous. bisous. Et puis j'adore tout ce que oh, tu fais, euh, Céline. Vraiment. Oh merci. Ouais ouais ouais. Merci. C'est okay, rock and c'est génial. <rire> c'est systole à fond les ballons, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et tu, et tu fais so du amour. bien Et puis euh, voilà, voilà. Euh, tu, tu, tu, tu, Merci beaucoup. tu fais partie de, de mes idoles euh, en la matière voilà. et puis, puis c'est vachement bien ton histoire là, là, d'arriver pratiquement par hasard comme ça dans le RDM et puis euh, ta reconversion ah oui. plus tard euh, avec Vera euh, c'est génial, c'est une super ouais, histoire ça.